Et Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 6 mai 2020 à savoir la 2.50.1 il me semble de tête et c'est tout simplement la mise à jour qui répond un petit peu euh, aux changements sur les focus des tours et c'est une grosse mise à jour donc il y aura beaucoup de choses à traiter j'essaierai d'être le plus synthétique possible évidemment euh, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments euh, dont, dont il faut parler et merci d'ailleurs à ceux dans les commentaires qui, euh, qui font les time timecodes c'est super gentil à vous, merci à vous et faites leur des, des petits likes, des petits bisous euh, d'ailleurs il y aura une autre vidéo qui va venir aussi concernant euh, les développeurs, l'intention des développeurs concernant le focus des tours. Donc je vais essayer de euh, peu en parler, sauf les changements vraiment importants. Par exemple, concernant les anomalies du Nexus, donc le focus des tours, les dégâts infligés autour, fort et bastion sont réduits. 10% alors ça commence très très mal euh, la patch note a des problèmes de type euh, traduction et de type euh, même en anglais en fait les devs ont dû donner des trucs et les, les, les gens qui ce ne sont, sont pas les devs hein, qui mettent la patch note c'est des gens qui euh, retranscrivent ce que les devs leur ont envoyé et il y a eu des erreurs que ce soit sur le patch note anglais et sur le patch note fr, le fr est encore plus important puisque là c'est marqué les, les dégâts infligés au tour et sont réduits c'est pour ça qu'il faut avoir la, euh, la patch note en anglais aussi à côté et du coup c'est les dégâts d'effort des tours et euh, des d'équipe donc des bastions qui sont réduits de 10% alors le problème, le problème c'est que euh, ce n'est pas précisé alors que ce n'est pas précisé si c'est 10% de dégâts héroïques réduits pour les tours forts et bastions. Je pense que c'est ça, mais n'hésitez pas, s'il y a des théories dans le chat, euh, à le préciser parce que j'avoue que c'est très difficile de, de savoir si ça concerne tout ou si ça concerne uniquement les héros et je pense que c'est une erreur de, de, de transcription et que c'est tout simplement que sur les héros donc en gros ça annule l'un des changements problématiques de la mise à jour sur les toits ça ne suffit pas, je tiens à le rappeler, autre vidéo on en reparlera ça ne suffit pas, en fait on a un pneu crevé, on met de la rustine dessus donc c'est, ça permet d'avancer, de prendre quelques kilomètres, mais à un moment donné, il faudra changer le pneu, quoi. Donc les, on va continuer. Donc les bâtiments ciblent uniquement les héros adverses ayant attaqué un héros allié également à portée. Ça évitera les aberrations du style euh, lava wave top, le Ragnaros bot prend euh, l'agro, le Xul a des squelettes top qui tapent un héros, le Xul mid du coup prend l'agro des tours. Ça évitera ce genre de débilité. Après, il y a quand même un bon point là-dedans, c'est-à-dire que si le héros ennemi sort parce que ça là-bas c'est pour corriger ce genre de merde. Mais ça veut quand même aussi dire, c'est quand même un truc un peu cool dans le pas terrible. C'est à dire que si jamais vous allez dive quelqu'un qui sort de, du fort, et eh ben, il ne, il ne bénéficiera, il bénéficiera plus pardon, de la protection du fort. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que si vous engagez avec Anub'arak, vous allez dive sous le fort et que le mec, je sais pas, flash out ou au 20 par exemple, il flash out ou il s'en va, il s'en va du fort. Normalement, les scarabées reprennent l'agro du fort. Donc, en soi, ça c'est une bonne chose. Ça ne suffit pas, mais en soi, c'est pas mal. En soi, c'est pas dégueu dans l'idée. Euh, les bâtiments ne suivent plus les héros qui s'infligent des dégâts. Alors ça, c'est une correction de bug. Hein. C'est-à-dire que Shen quand il buvait, vous savez, il s'inflige des dégâts. Enfin, quand il boit, euh, pas et quand il boit, pardon, quand il se fait son report. Il, il retarde les dégâts infligés Et il se les, il se les met lui-même Et ça comptait, donc il prenait l'agro des tours Parce que ça comptait qu'il mettait des dégâts <rire> C'est complètement con Donc ça c'est juste un bug fixe euh, Les dégâts sur la durée ne déclenchent plus le ciblage des bâtiments Alors, je vous l'ai dit, il y a eu des problèmes de transcription Même sur la version anglaise euh, Ça, ça concerne les dots, évidemment Donc Lunara, alors ça, ce qui est d'ailleurs complètement con hein. Je dis évidemment, mais c'est complètement con, je suis désolé Si tu reprends l'essence des trucs de League of Legends bah, Sur League of Legends, les dots, tu prends l'agro du fort hein. euh, Donc les dots, si Lunara met des dégâts instantanément, le premier tick de, de dégâts, bah, elle prendra le, le, le focus d'effort Si elle part et qu'elle revient, elle ne reprendra pas le focus d'effort si elle ne retape pas le mec Le poison continue Donc un peu comme le système de back euh, pour, pour Heroes. Euh, donc c'est pareil pour Guldan et tous les persos à dot Mais ce n'est pas fini Il y a, et là dessus merci Reddit, il y a des posts qui, euh, qui euh, concernent d'autres D'autres Dégâts, dégâts c'est les rages ardentes. Les rages ardentes ne prennent plus le focus des tours. Alors, le problème, c'est que du coup, ils font un listing très compliqué. Donc, toutes les rages ardentes génériques et toutes les rages ardentes personnalisées. Il euh, y a également le, le, la nuit de sauterelle d'Anubarak mais toutes les ardentes personnalisées euh, ne euh, prennent plus l'agro le problème c'est que par exemple un bouclier tempête de régard bah, tu prends toujours l'agro un euh, serpent, un, les, les, les serpents de lily tu prends toujours l'agro donc ça reste, en, encore une fois je m'en doutais ils font des ajustements, euh, ça corrige des petits trucs mais il y a encore plein plein plein de choses à faire si tu veux corriger le truc qui demanderont des semaines voire des mois de fixe et c'est le problème euh, mais j'y reviendrai dans l'autre vidéo donc euh, nous avons modifié le système d'appel à l'aide de en à du jeu. On s'en fout un petit peu Enfin euh, c'est pas on s'en fout les infos bulles des devs Faut les lire mais là on va passer parce que sinon Après on va me dire que les vidéos sont trop longues et j'en reparlerai Sur l'autre vidéo. Euh, champ de bataille Donc la collection on s'en fout un petit peu mais voilà Il y, y a un changement sur la monture. Champ de bataille Alors ça c'est intéressant je, je m'attendais pas à avoir Des changements sur Anamura mais c'est drôle Ils en profitent pour buff l'objectif D'Anamura. J'en avais rigolé dans les commentaires De la vidéo sur le, sur le nerf des, des, des, des, sur, sur le nerf du dive Et du coup l'augmentation des, des dégâts des des tours etc Et eh bien Une des maps L'une des maps Qui avait le plus bénéficié D'un patch pas terrible Et eh bien c'était Anamura Puisque euh, du coup Tu peux moins accompagner Le camp de Samoura Et donc ça te pousse Les gens à plus aller sur le payload J'avais dit spoiler C'est toujours de la merde D'escorter le payload Spoiler Dégâts du missile d'objectif augmenté de 1800 à 1900, donc 5% de up sur les dégâts des, des missiles, donc il y a 12 missiles je le rappelle. Et euh, donc 3 x 4. Et camp de samouraï, point de vie réduit de 8000 à 7002, ce qui est un nerf de 10%, c'est marqué derrière, mais c'est que ce soit sur le scaling ou les PV flat, donc les PV de base, c'est un nerf de 10%. Spoiler Pousser le payload, c'est toujours le moins bon truc à faire sur la map Beaucoup m'ont posé la question euh, Malga, est-ce que ta vidéo de From 0 to Hero Sur la gestion, enfin, sur quoi faire après un kill Est toujours d'actualité malgré les changements Oui, oui C'est juste que parfois c'est plus dur de mettre en œuvre le, le, le call optimal Mais c'est toujours ça et le payload sur Anamora c'est toujours la dernière chose à faire Et merci d'ailleurs à, à certains dans le chat qui m'ont montré justement les premiers tirs de payload En gros avant ça ne prenait que les deux tours et la porte si les, les tours n'avaient pas pris de, de dégâts Maintenant ça prend la fontaine en plus et ça commence un peu le terrain Donc les dégâts restent euh, bof un Samouraï, même avec 10% de PV en moins, un Samouraï, que vous le laissiez push dans son coin et qu'il ne soit pas des pushs ou que vous pushiez avec, même si push avec peut être dangereux puisqu'il y a prise d'aggro, eh bien vous pouvez quand même toujours prendre un terrain. Donc le Samouraï reste encore meilleur, bien sûr. Et surtout, vous pouvez beaucoup plus forcer avec le Samouraï. Vous faites le Samouraï, votre Samouraï, les mecs sont obligés de le dépush. Pendant ce temps, vous allez faire les tours, vous allez prendre la vision, vous allez reprendre le contrôle de la game, ce que vous ne pouvez pas faire avec le payload. Euh, du coup, refonte de héros. Cassia, alors ça... Euh, Cassia, les points de vie qui sont réduits de 1840 à 1510 C'est tout simplement 20% de nerfs des points de vie de Cassia Mais ce n'est pas terminé Donc la régène qui scale avec les points de vie Donc euh, qui, qui, voilà, ça marche aussi euh, L'attaque de base, la portée qui est augmentée de 4 à 4.5 Donc ça c'est cool euh, Je rappelle que Tracer a plus de portée d'auto-attaque que Cassia Même après les changements, on en y reparlera après On y reviendra après Fréquence d'attaque augmentée de 0.75 à 1 Attaque par seconde réduite de 1.33 à 1 Alors là vous vous dites oh, Globalement ça change rien en fait en termes de vitesse d'attaque, c'est un équilibrage, si vous voulez l'animation d'auto attaque de Cassia est plus fluide C'est ça le truc, elle est plus fluide, elle t'attaque moins vite mais l'auto attaque est plus fluide et comme elle est plus fluide le sentiment est même encore mieux C'est à dire que tu as vraiment le sentiment que ça tape plus vite alors qu'au final c'est juste un équilibrage mais c'est vachement plus intéressant C'est à dire que si vous faites du hit and run vous allez être beaucoup plus valorisé puisque vous allez faire une auto Dès que le, le, le javelopard vous pouvez déjà dégager, euh, donc c'est vraiment plus fluide et c'est vraiment cool. Euh, et les dégâts sont réduits de 130 à 122 points, donc c'est 6% de nerf sur les dégâts d'auto-attaque de Cassia ça commence à faire beaucoup, hein. ça commence à faire beaucoup, on verra par la suite si ça suffit Javelot Foudroyant, les dégâts sont réduits également de 175 à 150 points on dire ah c'est dur, les temps de recharge, le temps de recharge est augmenté de 4 à 5 secondes Là, On se dit ah, c'est vraiment dur, le coût en mana est réduit mais fonctionnalités supplémentaires conserve 2 charges donc maintenant vous avez 2 charges de Q-Spell de base, c'est plus une quête donc ça c'est plutôt pas mal et on comprend pourquoi du coup les dégâts sont réduits et le temps de recharge est augmenté Le Lumière Aveuglante, le coût en mana qui est réduit ça c'est bien parce que encore une fois 70 de points de mana c'est quasiment euh, le coût de certains ultimes, donc 50 points de mana pour le l'aveuglement. C'est quand même une mécanique indispensable sur Cassia, donc c'est très bien. Fulgurance les dégâts qui sont réduits. Donc le E, euh, les, vous avez le, le E débile là où vous appuyez sur E et euh, court. Dégâts réduits. Vous transformez en Variant Twinblade ou Colossus. Dégâts réduits 39 à 34 points. Portée augmentée de 5 à 6. Donc ça fait moins mal, mais ça a une plus grande portée. Temps de recharge est augmenté de 8 à 10 secondes. Le coût en mana est augmenté également de 40 à 50 points fonctionnalité supplémentaire, fluidité reste actif en organisation de fulgurance. La fluidité c'est quoi C'est le passif de Cassia, donc le gain d'armure, euh, ce qui est bien parce que c'était un peu débile quand même. Euh, un Cassia qui profite d'un passif qui donne de l'armure quand elle est en déplacement, je rappelle. Et bien euh, le, le truc c'est qu'elle a un spell qui lui fait ne plus bouger, donc c'était quand même complètement con dans l'idée dans de base. Euh, fluidité durait augmenter de 0.5 à 0.625, donc l'armure dure un tout petit peu plus longtemps. Nouvelle fonction. Et en plus avec la fluidité d'auto-attaque, bah, vous profitez bien mieux si vous faites du hit and run. Nouvelle nouvelle fonctionnalité fait 30 points d'armure en 3 secondes en cas de déplacement à pied. Alors attention, attention, là la patch note française est très mauvaise. Euh, L'idée c'est que c'est euh, maintenant. Euh, non c'est pas là, hop hop, hop, hop, hop. c'est justement while moving and mountain gradually, gradually gain. Voilà. Donc c'est en gros plus. Enfin. Euh, vous allez graduellement gagner de l'armure. Alors je sais plus que par. Combien c'est, je ne sais plus si c'est par 5 ou au moins Mais en gros vous allez gagner en 3 secondes Les 30 points d'armure, alors c'est de l'armure générique Et plus physique, avant Cassia a été Spécialisé dans l'armure physique pour contrer avec, En plus du blind, les grey main etc Là maintenant c'est vraiment de l'armure générique Donc même contre les mages etc ça fonctionne euh, On va voir après pourquoi Mais l'idée est bonne, l'idée de base est bonne L'armure générique c'est quand même mieux que de l'armure physique Surtout que maintenant elle n'est plus cumulable L'armure, donc, L'armure générique est plus intéressante à ce niveau là Nouvelle fonctionnalité sur les talents 1 de Cassia. C'est un énorme palier hein, sur Cassia. Vous aviez le choix entre Cuspel euh, et Auto-attaque. Alors l'auto-attaque c'était entre frappe survoltée et le Z. Mais on va voir juste après, nouvelle fonctionnalité augmente les dégâts du javelot foudroyant de 25 points Donc 25 points ça veut dire que vous revenez aux valeurs initiales Avec 175, 150 et eh bien vous, les 25 points perdus sont récupérés avec le coup de tonnerre Donc en gros vous avez juste un nerf si vous jouez ce talent 1 Vous avez juste un nerf avec une seconde de CD. En, en, une seconde de CD mais vous avez les deux charges de base Ce qui était la récompense de quête avant Augmente les dégâts du javelot foudroyant de 25 points et confère 5 cumuls de fluidité au lancement Donc vous gagnez 5 points d'armure en lançant un Q-Spell. Chaque héros touché augmente les dégâts de Javelot Foudroyant de 1 point Attention Il n'y a pas de plafond Moi je me suis fait avoir sur la lecture, je me suis dit, bon bah oui c'est jusqu'à 25 points, c'est en gros avec cette quête Vous pouvez revenir aux dégâts d'avant etc. Non non, pas de plafond, il n'y a pas de plafond En let's get, plus vous touchez de Q-Spell plus vous faites mal avec votre Q et vous avez deux charges C'est énorme, c'est n'importe quoi en fait, c'est énorme, c'est beaucoup trop fort euh, ensuite nous avons l'Empalé, déplacé depuis le niveau 7, alors l'Empalé vous savez c'était euh, le seul talent E que je conseillais, que j'aimais bien sur Cassia euh, C'était euh, en gros celui où, parce que Cassia le E, je sais qu'il y a énormément de Cassia qui joue E et c'est de la merde hein. Soyons honnêtes c'est de la merde, c'est un spell complètement con, c'est le meilleur spell pour pouvoir euh, être hors de position, se tuer etc euh, Vous ne pouvez pas build E en fait c'est impossible, je sais que certains vont dire mais si je le fais ça marche etc, non non, ça marche parce que les gens sont cons en face. C est, c est... Le build E de Cassia, c'est pas possible en fait. Cassia, vous devez travailler au corps quelqu'un, et le E sert à finir, ou il sert potentiellement à s'escape. Et dans ce cas, vous annulez le E en plus. Mais le E sert à finir des kills, pas à engager. Vous n'allez pas à 100% PV les mecs faire... Font... Non, non, ça marche pas comme ça. Vous êtes censé... Ou sinon, c'est contre du dive et vous burstez le mec. Mais du coup, le gars repart et vous avez arrêté. Parce que sinon, c'est une prise de risque, le e. une énorme prise de risque en teamfight. Donc... L'empaler ce qui était intéressant c'est que ça allait dans cette idée de finish de finish, Puisque justement tu vas pouvoir en gros si les mecs ont, ont, ont moins de 50% de leur PV Et bien tu fais des dégâts supplémentaires Fonctionnalité supplémentaire donc maintenant c'était 7 ça passe niveau 1 Fonctionnalité supplémentaire augmente la portée et la zone d'effet de fulgurance de 25% Donc je crois que c'est une fusion avec le talent 13 ou 16 je sais plus Et inflige 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis ayant moins 50% de leur maximum de points de vie donc ça c'était intéressant, euh, moi c'est aussi pour ça que j'aimais l'empalé. c'est que de base ça faisait des dégâts supplémentaires, ça permettait d'améliorer le dépoche aussi, c'était le seul talent qui fonctionnait en PvE, et parce que ça marche sur les sbires, les boss, etc. Et en plus de ça, ça s'accumulait avec le blind, bien entendu, euh, de Cassia. Frappe survoltée, nouvelle fonctionnalité confère 20% de vitesse d'attaque. Donc la frappe survoltée c'est l'ancien talent, mais nouvelle fonctionnalité confère 20% de vitesse d'attaque, de base, en passif. On se dit, oh, c'est cool Chaque troisième attaque, de base, inflige 20% de dégâts supplémentaires et rebondit sur les héros à proximité. Ce n'est plus inactivable. Bon, je me suis dit au début c'est 20% d'attaque passive et le reste, ça reste inactivable. Non, non, non, non, c'est permanent. Donc 20% de vitesse d'attaque permanente et chaque troisième attaque de base permanente inflige 20% de dégâts supplémentaires et rebondit sur les héros à proximité. Donc là vous, vous dites, bon, sur le papier ça a l'air mieux. Non, ça n'a pas l'air mieux, non. Cassia, même si elle a gagné en portée, c'est quand même un auto-attaqueur qui a une portée dégueulasse. C'est du niveau de Ticus en termes de portée d'auto. Donc comme Ticus. Comme c'est des personnages qui ont moins de portée, ils doivent être plus tanky, et quand ils tapent, ils doivent faire mal, plus mal que des auto-attaqueurs. Classique, puisqu'ils ont moins de portée, donc ils ont moins de possibilités de mettre leurs dégâts, par contre quand ils les mettent, faut les mettre. C'est pour ça que Ticus fait très très mal avec le minigun, et que Cassia, notamment avec les frappes survoltées, elle envoyait du bois. Je vous laisse aller voir des vidéos de démonstration de Cassia, même si c'est l'ancienne Cassia, hein, vous voyez un peu comment ça se passe, et, euh... et je faisais très très très très mal dans des teamfights. Il fallait juste bien saisir ces moments où on pouvait l'activer. Donc, comment ça se passe Cassia maintenant à la troisième auto attaque vous infligez 20% de dégâts supplémentaires Avant je rappelle bah C'était euh, en permanence C'était un activable qui durait 8 secondes Avec 20 secondes de CD donc c'était 12 secondes de CD effectif Ça marchait tout le temps Et vous alliez faire des dégâts insane Et toutes les autos faisaient plus mal Et se propager aux adversaires Donc ça vous permettait d'avoir un, un Burst mais colossal Et en plus bien sûr les dégâts étaient augmentés Avec les aveuglements Là en l'occurrence Toutes les trois autos il y a une attaque qui va rebondir sur les ennemis et faire 20%. Sachant que de base, le perso a pris 6% de nerf sur les autos. Alors vous allez me dire, oui mais il a un peu plus de portée Malga, donc c'est plus facile de le placer. Ça reste un personnage qui n'a que peu de portée, malgré tout. Et ça se sent, ça se ressent, et elle a perdu énormément de points de vie. Donc de base, l'auto-attaque est nerf. Plus les frappes survoltées, qui était l'ancien talent très très fort de, de Cassia, surtout en early, mais même en late, tu perds en fait en force. C'est un double nerf de l'auto-attaque qui est énorme et je viens de perdre mon stylo. Euh, niveau 4, Radiance. Nouvelle fonctionnalité rend 25% de vos points de vie euh, maximum en 5 secondes à l'activation. Les héros atteints par le javelot foudroyant réduisent le temps de recharge de 10 secondes, 70 secondes de temps de recharge. C'est très intéressant puisque c'est une sustain qui fonctionne parfaitement. Rend 25% de vos points de vie maximum en 5 secondes à l'activation. Donc ça met un peu de temps mais c'est quand même une bonne sustain. Plus vous touchez avec votre Q-Spell, plus vous réduisez le temps de recharge. Donc plus vous avez accès à une nouvelle sustain. Qu'elle soit à distance, même si les héros partent, bah vous pouvez potentiellement vous soigner et autres. Donc vous avez une certaine autonomie, c'est génial. Anneau de la sangsue, donc vous savez c'était le talent 4 de Cassia. Nouvelle fonctionnalité, les attaques de base soignent Cassia à la hauteur de 15% des dégâts infligés. Je rappelle que maintenant, eh bien, elle fait moins mal à cause des frappes survoltées et qu'elle fait moins mal sur les auto-attaques. Donc la sustain en permanence, c'est pas folichon. Si un ennemi est aveuglé, ceci affecte également Javelot Foudroyant et Fulgurance. Donc, ce qui est génial, c'est qu'en plus d'avoir perdu un montant de nerf euh, de folie, parce que, enfin en plus d'avoir perdu les valeurs de heal qui étaient bien plus grandes avant, et eh bien maintenant ça ne marche plus sur l'ultime. Avant ça marchait hein, sur euh, la boule de foudre ou la valkyrie. Bon la valkyrie c'était pas très intéressant, mais sur la boule de foudre, contre du dive, tu blindes le mec, tu lui mets boule de foudre, alors il pouvait pas prendre tous les, toutes les charges, mais il pouvait prendre très très cher. Et dans les, dans les compos où tu entourais autour d'aveuglement avec Johanna, Lily, etc., tu pouvais te soigner énormément, là ça marche, que si le mec est... ça marche que si le mec est blind et vous pouvez plus vous burst il en fait comme pas possible donc sachant que maintenant en plus il y a des, il y a des camps etc qui sont, euh, qui sont immunisés au blind et tout, le montant reste inférieur donc c'est vraiment vraiment vraiment faible et je viens de vérifier pour vraiment ne pas, ne pas me tromper. Euh, pour ce qui est de l'anneau de la censure les valeurs en avant étaient de, de 25%. Donc 25% de soins sur les blinds. Donc effectivement, parfois vous n'aviez pas la possibilité de, de vous soigner. Mais vous aviez un énorme gain de soins si vous lanciez tous vos sorts. Et euh, je le rappelle encore une fois donc la valeur de base a été nerf, 25% à 15%. Il y a ce petit trompe-l'œil en mode oui, mais vous l'avez tout le temps maintenant. Euh, vous ne pouvez pas tout le temps auto attaquer à Cassia, c'est pas vrai. Et en plus de ça. Passer de 15% des dégâts infligés sur de la sustain à 25%, il y a un double nerf, passer de 25 à 15 c'est déjà un nerf, mais en plus de ça, bah, comme les dégâts de base sont moins bons, je rappelle que c'est 15% de, ces vale de cette valeur là de dégâts, donc il y a un double nerf sur l'anneau de la censure donc maintenant Radiance à, à mon sens est bien meilleure. Euh, niveau 7, l'hymne séraphique. Nouvelle fonctionnalité, porte le bonus de dégâts passifs de lumière aveuglante à 30%. Donc c'est un ancien talent niveau 1, vous savez, sur le Z, qui passe au 7. Les attaques de base contre les héros adverses réduisent le temps de recharge de lumière aveuglante de 1,5 secondes et confèrent 10 points de mana. Euh, pour pas que le Z soit ultra manavore. Euh, en plus, ça cumulé à l'autre, c'est cool. Le problème, c'est quoi C'est que bah, les auto-attaques ont été nerfs. Donc euh, les dégâts supplémentaires euh, sur euh, les dégâts passifs, donc 30%, les attaques de base, euh, c'est moyen en fait ça reste ok hein. c'est même très bien que ça passe au niveau 7 mais c'est quand même faible dans tous les cas quoi tous ces dégâts ont été nerfs à Cassia tous ces dégâts ont été nerfs donc même si up ce bonus ça reste, ça reste plus faible au final, sinon c'est juste tu reprends les valeurs de, de, de l'époque surtension dégâts à l'activation augmentée de 110 à 300 donc je rappelle que pour moi la concurrence au niveau 7 de Cassia c'était entre la surtention qui était le talent compétitif par excellence, c'est à dire à partir du moment où tu as tanké certains dégâts Là, tu mets un blind, tu fais péter, je... ça fait un dégât, ça fait un burst insane, c'est ce qui peut manquer à Cassia. Et en plus de ça, pour se protéger du dive parfait, une tracer qui arrive, paf, tu fais exploser, un tout qui arrive, paf, tu fais exploser. Et en plus de ça, ça soigne. Et du coup, c'était le talent compétitif par excellence sur Cassia. Mais, mais moi, je, je trouvais le E très compétitif pour l'idée justement d'améliorer ton burst heal et de finir le gars. Et en plus de ça, eh bien, tu pouvais faire les camps et autres. Donc, la surtension, c'était le talent jouer sur Cassia, LE talent à jouer Et là il vient de prendre quasiment 40% de up avec 210, on passe de 210 à 300 points de dégâts Et c'était déjà le meilleur talent en fait. donc bah jouer ça en fait, c'est 40% de up sur le meilleur talent, je comprends pas, je comprends pas du tout ce qu'ils ce qu'ils ont fait avec Cassia. Armure de la baleine, nouvelle fonctionnalité, rend 7 points de vie par seconde tant que, la fluidité, est, tant que fluidité est active. Et 21 points de vie par seconde si fluidité est totalement chargée. Fluidité reste active sur une monture. Donc ça c'est pas mal à euh, voir, à tester je pense. Là c'est difficile de, de mesurer maintenant. Mais rendre 7 points de vie par seconde, donc fluidité est active, bah, en gros c'est sur des maps comme, euh, comme Volskaya par exemple où la sustain euh, sur la durée est très importante c'est vrai que ça peut être cool mais euh, c'est bien mieux que l'ancienne. L'ancienne ancien, version qui était en quête et avant ça bah, tu t es, t es nul. Là maintenant l'idée c'est que si tu as full chargé tu es à 21 points de vie. Euh, ce qui est assez drôle c'est que ça fait penser à Lunara sauf que la sustain est permanente. C'est limite mieux que Lunara en fait donc euh, et c'est plus simple d'avoir la, la charge maximum donc c'est très drôle je trouve ça très drôle. Euh, Lunara à mon avis elle un enfin elle peut chialer hein, dans, dans, dans, sur cette patch note. Euh, nouveau talent, charge affaiblissante les ennemis atteints par la fulgurance sont ralentis de 30% pendant 3 secondes Qu'est-ce que c'est C'est en gros le talent 7 Donc enfin, euh, c'est un nouveau talent C'est sur le E Et maintenant quand vous touchez un mec avec l'E E, Il est slow Comme je vous l'ai dit Si vous utilisez correctement l'E E, C'est pour finir des gens Donc normalement c'est à dire qu'ils n'ont plus beaucoup de PV Donc juste les dégâts du E Normalement ça suffit pour valider le kill Sinon le mec sort du E Il a quasiment plus de PV Vous mettez une auto ou un Q-spell C'est fini Du coup a quoi ça sert de le slow en fait A <rire> quoi ça sert de le slow Donc l'intérêt de ce talent c'est oui si potentiellement euh, vous allez faire un gant ou quoi que ce soit Potentiellement mettre un petit slow au début mais ça veut dire mettre le pour mettre le slow Et ensuite annuler et commencer à mettre des autos Donc en soi je, je trouve que c'est de la merde quoi Surtension est bien plus intéressant, l'hymne séraphique est très très cool aussi alors, euh, d'ailleurs, petit truc sur, euh, sur l'armure de la baleine euh, L'armure de la baleine a été mise niveau 7 Mais c'est niveau 4 hein. L'armure de la baleine, j'ai oublié Mais Plate of the Wall, c'est aussi une erreur du, de la patch note française L'armure de la baleine est au niveau 4 Sur la patch note française, c'est mise niveau 7 Parce que sur la version anglaise, ils se sont gourés Ils ont mis euh, l'armure de la baleine aux deux, aux deux paliers Mais c'est un talent niveau 4 Donc my bad, hein. c'est vrai que ça, au plus ça avait rien à foutre ici Donc c'est euh, l'autre, c'est le troisième talent niveau 4 L'armure de la baleine Mais bon, voilà, j'en profite pour le, le redire et du coup au niveau 7 la radiance reste quand même meilleure mais potentiellement l'anneau la, de la censure pour moi maintenant est vraiment, vraiment très très faible radiance est meilleure et l'armure de la baleine sur certaines maps où on sait qu'on va avoir des longs fights etc une tenue de point qui va durer très longtemps on peut penser à, à je pense en tête comme ça et ça dépend des compos, Anamora, Sanctuaire, Braxis potentiellement euh, Niveau 13, et si vous avez des, des, des, des subs qui peuvent, un des regards qui peuvent pas tenir non plus éternellement Niveau 13, euh, Claire de Lenteur supprimé. donc c'était le Javelot qui slow Moi c'était un talent que j'adorais sur Cassia, mais maintenant que vous avez deux charges et tout ça peut être très cancer Donc ça a été supprimé Vigueur du Dieu Tonnerre, la réduction CD euh, sur le Cuspel qui a été supprimé puisqu'on a deux charges maintenant sur le Cuspel de base Vigilance supprimée également donc c'était le talent sur le E euh, qui a été fusionné avec le niveau 1. Nouveau talent, Gandalacrité, Portée des attaques de base augmentée de 1 ou de 2 quand fluidité totalement chargée. Alors ça c'est un excellent changement, euh, puisque en gros, au lieu de passer de, euh, de, de portée euh, de 4 à 4. Enfin vous mettez 4 à 4.5, vous passez de 4 à 5. Voire à 6. Donc c'est quand même pas, pas dégueulasse. Hein, c'est quand même pas dégueulasse, soyons honnêtes, c'est un, un très très bon talent. Le problème c'est que ça va nerf le niveau 20, puisque c'était un palier. Enfin euh, c'était. Euh, une des conditions du palier 20, et bien maintenant c'est 13. Donc, ça c'est vraiment très intéressant, et vous n'avez pas besoin de jouer sur un build d'auto attaque pour pouvoir le jouer potentiellement. Euh, Bot de bataille déplacé depuis le niveau 7, nouvelle fonctionnalité, qu'on fait 5% de vitesse de déplacement. Si fluidité est totalement chargée, qu'on fait encore 10% de vitesse de déplacement et rend l'invocation de la monture instantanée. Donc, ça c'est quand même. Un outil très très cool, euh, la fluidité donc qui augmente votre mousse speed et en plus euh, l'invocation de monture instantanée, c'est vraiment pas mal. Nouveau talent, chef de guerre, Cassia est protégé lors de la canalisation de fulgurance et reste une seconde supplémentaire si la canalisation arrive à son terme. Alors je sais, dit comme ça, ça a l'air incroyable, hein. vous appuyez sur eux, vous êtes invulnérable façon Varian, euh, wow, incroyable. Euh, à mon sens, ce talent est pas mal contre du dive, euh, par exemple un Zeratul qui mettra un Q-Spell au milieu de tout ça, tu le claques. Mais ce serait juste pour activer, encore une fois, tu, tu lancerais pas le E pour faire des dégâts, tu lancerais le E pour activer euh, la défense. Parce que si vous voulez faire un build full E, vous allez E comme des idiots en mode bah regarde, c'est pas, pas un problème, euh, Malzanière, je The peux, je peux In, alors que c'est full PV, The In au milieu de toute l'équipe, ne peut pas être tué. Et là, il y a un mec, même un Muradin qui, qui sait pas stun, bah, il appuie sur A, vous êtes stun, et vous vous retrouvez au milieu de l'équipe, et vous êtes mort, parce que vous avez, eh bien, perdu énormément de points de vie, donc. Vous êtes une chips donc vous mourrez et comme vous êtes stun eh bien le passif ne fonctionne plus puisqu'il faut se déplacer donc vous êtes mort donc c'est pas terrible c'est un faux waouh patch c'est un faux nouveau talent incroyable et euh, donc personnellement niveau 13 je pense que ça se jouera entre le gant d'alacrité et les bottes de bataille avec potentiellement le chef de guerre de manière très situationnelle. Mais à mon sens, c'est vraiment ces deux talents qui vont être très très compétitifs. Difficile de savoir quel sera le numéro 1, je pense que les deux sont cool. Euh, même si vous jouez un Q-Spell, augmenter la portée d'auto-attaque, c'est jamais mauvais. Il hein. ne faut pas, pas penser que comme je joue Cuspel, je vais pas jouer ça. Mais j'avoue que les bottes de bataille, la Move speed sur Cassia, c'est quand même très intéressant. Niveau 16, ça compense un peu la mangue, le, manque de porte, enfin le manque de portée et le manque de PV Donc c'est vrai que la mousse speed est très très cool Vous transformez un peu en vala quoi Une vala en moins bien mais une vala euh, Niveau 16, pointe acérée supprimée Donc c'était euh, les dégâts sur le Q et la perforation Donc c'était les dégâts sur le E qui sont supprimés Nouveau talent, coup foudroyant Javelot foudroyant transpercessible Donc c'était l'ancienne pointe acérée il me semble euh, Ou l'ancienne perforation Je crois que c'était l'ancienne perforation en fait euh, Je sais plus lequel était Pointe acérée c'est E, perforation c'est Q, c'est ça et Du coup Javelot foudroyant foudroy c'est l'ancienne perforation Tout héros adverse atteint par Javelot Puisque c'est pas fini tout, tout héros adverse atteint par Javelot Foudroyant est marqué pendant 15 secondes Quand un héros adverse possède 3 marques Donc si vous avez touché 3 fois un mec avec le Q-spell Vous pouvez lui lancer lumière aveuglante sans coût d'utilisation Donc c'est pour avoir euh, un peu plus de blind Alors le coût d'utilisation c'est le mana hein, C'est pas le CD parce que si tu es remboursé sur le Z, ce serait cool, mais c'est pas ça Nouveau talent, électricité statique Confère deux charges supplémentaires de Javelot Foudroyant Fulgurance lance un éclair sur les héros à proximité à la réception Donc lance l'éclair, c'est en gros euh, la frappe survoltée sur le Cuspel Ça veut dire que vous avez quatre charges de Cuspel Avec un plafond, je le rappelle, qui n'existe pas sur la quête niveau 1 Est-ce que vous commencez à voir un pattern qui se dessine dans votre tête Normalement, il hein euh, y a un build qui est en train de devenir très très fort. On y reviendra après. Euh, donc très très bon talent, hein, bien sûr. Euh, et nous avons toujours la loi martiale. Donc euh, si les mecs sont slow ou euh, sous silence, etc., sous contrôle, vous avez toujours des dégâts en pourcentage PV. Et là vous allez dire, oui, mais Malga, t'as dit que le nerf d'auto-attaque faisait mal, etc. Ce sont des dégâts en pourcentage PV. Vous pouvez faire un dégât d'auto-attaque. Si le mec est slow, vous allez toujours lui envoyer, euh, je crois que c'est 3% du maximum de PV. Donc vous pouvez avoir un dégât d'auto-attaque. Bah, c'est pas grave les 3% eux ils sont flat en fait, c'est 3% PV max, donc ça dépend bien sûr des, des PV de l'adversaire, mais vous lui enlèverez, quel que soit vos dégâts d'auto-attaque, vous lui enverrez toujours 3% de vos PV, de, de ses PV maximum. Donc avoir une augmentation de portée et des nerfs d'auto-attaque, ça ne concerne pas la loi martiale, donc la loi martiale même en build Q spell peut être très très forte, s'il y a des gros tanks en face, bah, ça, peut être, euh, ça peut être très très bon. Mais bien sûr l'électricité statique devient le nouveau talent niveau 7 celui-là semble... Mon sens est trop faible, je pense. L'idée du transper c'est cool, mais ça suffit pas, ça c'est trop fort, et la loi martiale reste toujours euh, possible. Niveau 20, foudre infinie, réduction du temps de recharge par robot, Augmenté de 3 à 5 secondes. Pour moi, cette ultime n'avait absolument pas, cette amélioration d ultime n'avait pas besoin d'être up, elle était déjà très forte. C'est juste qu'elle était en, con, en concurrence avec euh, la vengeance du titan qui voyait euh, le perse armure et euh, la portée d'auto-attaque. Prison de lumière, donc ça c'est très très bon, la Valkyrie, la cible principale est aveuglée pendant 5 secondes, donc si vous touchez le mec, il est aveuglé à la sortie, donc plus de dégâts pour Cassia à la sortie aussi si les ennemis repoussés subissent des dégâts et sont immobilisés et réduits au silence pendant 3 secondes donc vous ramenez un mec et les autres qui sont sur la, sur la, la trajectoire vont être route, poussés sur le côté route et silence Franchement ça c'est un excellent changement sur Cassia Vengeance du titan donc comme je l'ai dit, le perc armure, les attaques de base ignorent l'armure ça c'est cool inflige 20% de dégâts d'attaque supplémentaires lorsque fluidité est totalement chargée Vengeance du titan n'est plus très intéressant. Euh, pourquoi Parce que bah avant vous aviez l'augmentation de portée plus le père armure, donc c'était très très fort dans un build auto Le build auto s'est fait massacrer euh, Avec le, la nouvelle Cassia Et en plus de ça, euh, vous infligez des dégâts Si vous êtes totalement chargé, ce qui peut dire euh, bah, Ne peut pas toujours arriver, malheureusement Il y a des moments où vous ne serez pas chargé, vous allez commencer l'auto C'est pour ça aussi que Zul'jin avait besoin de la rage à manier au début C'est qu'il lui fallait du burst, un auto-attaqueur a besoin Pas du burst, parce que ça reste un auto-attaqueur Mais il a quand même besoin d'une augmentation de dégâts Sur un début de fight, parce que sinon bah, les auto-attaqueurs Ils servent à rien, donc Voir ma vidéo sur les rôles, etc euh, Donc pour le coup la vengeance du titan sauf contre des compos qui sont vraiment full armure bah c'est pas si intéressant que ça alors que les améliorations d'ultime, vous jouez valkyrie, valkyrie Mio devient très fort foudre, bah foudre Infini a toujours été bon et avant il y avait de la concurrence maintenant il y en a quasiment plus donc euh, foudre Infini et les améliorations d'ultime deviennent les, les must have pour Cassia. dernier talent, nouveau talent block rock, l'idée est bonne à l'activation charge instantanément fluidité au maximum donc vous l'activez, bouf, vous avez les, les 30 d'armure et porte le bonus d'armure à 60 pendant 4 secondes donc au lieu de 30 d'armure vous montez à 60 d'armure donc ça c'est très très fort hein. sur le papier c'est excellent euh, 30 secondes de temps de recharge en plus ça revient assez vite donc c'est plutôt cool euh, le truc, le problème c'est quoi le problème c'est quoi ce talent là c'est une espèce de bouclier renforcé de muradine, de Sonia etc donc sur le papier on se dit putain sur un auto attaqueur c'est pas mal hein. le problème c'est quoi bah oubliez pas que la fluidité c'est quand vous êtes en déplacement donc si vous prenez un contrôle, un stun de Muradin, une charge Apocalypse de Diablo, une glissade de TC, tout ça, tout ça, le bonus d'armure, il est fini. Donc les 60 d'armure, si vous anticipez un contrôle, une chaîne de CC, vous dites « Ah, c'est cool !» Eh ben non, ça sera annulé. Ça. Les 60 d'armure, ils sont, ils sont envolés. Donc... Et eh bien ce talent à la limite compte du dive je pense à du Zeratul de la Tracer oui mais le talent aurait pu être le must have de Cassia au niveau 20 il restera situationnel pas non plus de niche mais restera situationnel à mon sens mais c'est quand même cool hein, c'est quand même une bonne idée euh, le problème c'est le passif de Cassia il faut être en déplacement sinon ça ne marche pas donc euh, parce que ça aurait pu être vraiment un très très bon truc contre le, contre le dive depuis enfin ça reste bien contre le dingue, mais contre les chaînes de contrôle surtout depuis sa sortie Cassia sert avec succès alors là faut lire c'est vachement important Cassia sert avec succès de, de contre face aux équipes dotées de plusieurs héros comptant sur leurs attaques de base à l'époque de sa création l'équipe chargée des héros travaillait en étroite collaboration avec celle de la conception afin de lui trouver un bon créneau à occuper l'idée c'était d'essayer de lui trouver une place dans la méta ce qui est toujours quelque chose d'important dans un équilibre et dans un game design mais depuis notre façon de penser le jeu a évolué et nous ne voulons plus de héros à l'utilité trop particulière donc ils veulent éviter les persos trop spécialisés d'où cette refonte de la chef de guerre qui vise à conserver son style de jeu d'origine tout en la rendant compatible avec davantage de composition nous tenions aussi à développer son style Java Zone et introduire de nouvelles interactions de talent pour donner de quoi faire à ses fans grâce à Cassia blablabla on s'en fout après euh, du coup c'est quoi en gros ils veulent enlever le côté spécialisé de Cassia, l'idée on pourrait dire est noble la rendre plus polyvalente etc etc, le problème c'est quoi c'est que faire ça, ça la met en, en concurrence directe avec les meilleurs auto-attaqueurs du moment, Renor, Anzo, Greymane. spoiler hein Il, les trois autres font mieux que Cassia en fait hein. Donc le problème c'est quoi C'est que Cassia bah, pouvait être situationnelle Je sais que beaucoup se disent situationnelle ça veut dire nul Non c'est pas vrai Situationnelle ça veut dire que justement Dans certaines situations ce sera le meilleur pick Or là tu lui enlèves le moment où elle est top top top top Donc en gros ça veut dire quoi Soit elle est, elle est trop forte et elle est OP Et elle sera meilleure auto attaqueur Soit elle est nulle à chier Et du coup on la verra plus en fait Plus du tout Même pas en situation ou quoi que ce soit Ce sera juste nul Ce sera poubelle tier. Donc c'est à ça que sert normalement justement des spécialisations Et ça fait que Heroes of the Storm est un jeu Probablement le meilleur MOBA en termes d'équilibre. Après il y a Dota, vous allez me dire, oui oui. Mais en termes, moi moins, je connais moins Dota mais par rapport à du smite ou du LOL, le jeu est très équilibré. Parce que beaucoup de personnes ont leur place dans la méta. C'est ce qui fait que sur les compétitions on avait énormément de pick rate, etc. etc. Donc faire ça, ça veut dire si on a fait un, un rework bon, bah Cassia devient l'un des meilleurs auto-attaqueurs. Euh, si on a fait juste ce qu'il fallait ou pas assez, c'est fini Cassia, elle sert à rien. Et j'ai peur que ce soit plutôt le deuxième point. Et j'adore Cassia, donc j'en suis un petit peu déçu. Même si j'ai suffisamment pris de recul, bien sûr, pour analyser ça à tête reposée. Et euh, du coup, l'autre problème, c'est qu'ils disent oui, on veut faire en sorte que le Java Zone soit cool, cool, cool, tout ça, tout ça, tout ça. Cassia, il y avait deux manières de build Cassia. Le build E, je sais qu'il y en a qui le jouent, mais c'est pas compétitif. C'est Nazibo Grenouille. Hein. Bon, en plus, c'est mieux que Nazibo Grenouille, mais ça reste Nazibo Grenouille tiers. Q-spell ou auto-attaque, c'était les deux plus compétitifs. Le Q-spell, c'est plus de poke et tu prends moins de risque, puisque tu, tu envoies des A après, bien sûr, c'est des skillshots, mais tu prends moins de risque. Ou l'auto-attaque, qui prend plus de risque, mais la récompense était, était là. Les dégâts étaient colossaux. Mais par contre, tu prenais plus de risques et potentiellement, tu pouvais du coup plus te faire punir, plus mourir. Cassia a moins de, moins de dégâts d'auto-attaque, moins de, de PV. Donc l'auto-attaque est plus risquée. Et je dis bien, tous les talents auto-attaque sont nerfs. Donc le build auto-attaque prend une claque. À côté de ça, vous avez le build Q-Spell qui était déjà très compétitif, voire plus joué que le build auto-attaque en compétitif et même en ranked. Même en ranked. Le build Q-Spell, maintenant, a une quête qui fait qu'il augmente ses dégâts sans aucun plafond. Vous avez deux charges de Q-Spell sur le A, donc plus simple de le stacker aussi. Au 16, vous avez deux stacks supplémentaires. Vous avez un talent de sustain qui revient à chaque touche du Q. Genre tout sur le Q-Spell est up. Tout c'est le truc qui demande le moins de risque, bien sûr c'est des skillshots, mais c'est le truc qui demande le moins de risque et qui en plus vous donne une augmentation de dégâts. Donc ils veulent essayer de donner plus de talent, tout ça, tout ça, c'est illusoire. Il hein. n'y a qu'un build hein, sur Cassia malheureusement, c'est Q-Spell. Hein. Après il y aura certains paliers où il n'y a pas de talent sur le Q-Spell, donc là le débat est ouvert, par exemple le 13, mais sinon c'est Q-Spell. Cuspel, Cuspel, Cuspel, et c'est une Cassia auto-attaque qui vous parle hein. J'adore Cassia, j'avais des talents peut-être que les gens aient joué moins Genre euh, le finish au E par exemple Fini ça, hein. Cuspel, <rire> cuspel. Euh, Tracer, gros changement sur Tracer aussi Il euh, y a eu, Il y a des choses étonnantes on va dire portée réduite de 5.5 à 5 donc moins de portée sur l'auto-attaque de Tracer ça, ça fait mal mais rappelez-vous que même si elle a son auto sa portée réduite d'auto-attaque pour dire 5, ça commence à être faible c'est toujours mieux que Cassia euh, donc dégâts réduits de 26 à 24 points donc les auto attaques sont nerfs également Mais on pourrait dire que c'est dur la charge de bombes à impulsion générée par les attaques de base est augmentée donc plus de bombes, c'était un ancien 10 qui augmentait de 120 ou 150% je crois la, la, la charge, c'est le jaune euh, point de vie maximum augmenté de 1280 à 1300 donc elle a plus de points de vie par contre récupération, alors ça c'est rare, j'ai même pas fait gaffe sur la première lecture récupération des points de vue réduite de 5.3 à 2.71 en gros elle a plus de points de vie mais sa régène de PV elle est nerf Waouh, Tracer, c'est dur, la régène de PV. C est, c est, en gros, vous prenez des globes, vous prenez des fontaines. Sachant que les globes et les fontaines seront plus forts puisque c'est en pourcentage PV max. Mais les charges de bombe à impulsion augmentée de 5, donc 5% sur des sbires, 10% sur des héros. À 6% sur des sbires, 12% sur des héros. Rappel, champ de le temps de recharge réduit de 30 à 20 secondes, donc vous avez plus souvent le E. Le temps de rappel a été réduit de 3 à 2 secondes. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que normalement... Le temps, en fait, vous savez, si vous faites plein de trucs... Vous remontez à il y a 3 secondes à votre position si vous faites rappel. Maintenant c'est 2 secondes. Donc ça veut dire que une tracer qui va faire 3 dash, bombe, z, enfin ra, rappel pour exploser un mec, bah avant elle revenait au milieu de son équipe, maintenant elle reviendra de manière un peu plus dangereuse. L'idée est attention, à prendre plus de risques, mais c'est pas non plus, euh, mais elle prend des risques et ça c'est un, un nerf par contre qui probablement le nerf à prendre en compte, hein. tout ce qui est au dessus on s'en fout, hein. c'est vraiment ce, enfin euh, on s'en fout pas mais c'est du, du détail, ça c'est important, ça c'est vraiment important pour punir euh, Tracer et il n'y a pas que ça, la durée du rappel est augmentée de 0.75 à 1.25, c'est à dire que quand vous appuyez sur E, il faut attendre pas 0.75 secondes mais 1.25 secondes avant que Tracer revienne à cet endroit là, donc beaucoup plus de counterplay, c'est-à-dire que vous pouvez préparer, en plus il y a le petit point qui indique où Tracer va revenir, donc vous avez plus de possibilités de counterplay pour Tracer. Bombe à impulsion, dégâts infligés à la cible réduit de 360 à 288 points, donc les dégâts de la bombe sont réduits, je rappelle que la bombe a un scaling énorme, je crois que c'est 6.5%, un truc comme ça, donc plus ça monte, plus, ça, plus les valeurs explosent. Bombe à impulsion, les dégâts de zone réduits de 180 à 144, à 144 points, c'est pareil, c'est juste un nerf pour l'early Mais en late ça restera très fort Recharge Bon ça nerf aussi late Mais en late c'est moins, euh, moins important le, le nerf Recharge Tracer bénéficie de 15% de vol de vie Sur ses auto-attaques de base Alors vous allez me dire Oui mais ses dégâts ont été réduits Blablabla bla, bla. Tracer a de la sustain Le perso A de la sustain Le perso n'a pas de wave clear Et il n'a pas de sustain Par contre il a full dégâts mais il a de la sustain, pardon Donc on passe, niveau 1, frappe à impulsion, supprimé. Euh, donc c'était le Z qui rechargeait plus vite, il a été intégré de base, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, donc c'est cool euh, Cadeau d'adieu, déplacé depuis le niveau 4, dégâts augmentés de 240 à 250 points Donc euh, le E fait plus mal, fonctionnalité supplémentaire, chaque héros atteint par cadeau d'adieu augmente la charge de bombe à impulsion de 5% Donc ça c'est plutôt cool, ça fait que vous avez encore plus, Vous normalement vous faites triple dash tout ça tout ça, bombe, coup en mêlée et on appuie, euh, on appuie sur E et du coup vous allez recharger encore plus vite votre bombe plus, cumulé à l'auto attaque qui recharge encore plus et le Z qui charge plus bah c'est cool, c'est un petit bonus sachant que c'était un palier 4, un talent 4 qui devrait être nerf en arrivant au 1 il est up donc bon, plutôt cool rémanence supprimée c'était le E qui aurait augmenté la durée donc vous reveniez à 4 secondes donc c'est encore mieux supprimé Balle donc les autos qui donnent la vision, nouvelle fonctionnalité, augmente la portée des attaques de base de Tracer de 10%, donc 0,5, vous montez vous revenez aux anciennes valeurs, donc euh, les anciennes valeurs c'est 5,5 de portée, donc vous enlevez le nerf qui a eu lieu pour Tracer. Les attaques contre les héros révèlent une zone étroite autour d'eux pendant 3 zones, donc vous révélez pas que le héros, mais toute la zone autour du héros. Donc, euh, balle traçante, très très gros up, hein. Très très gros L'intérêt, c'était surtout de pouvoir... Avant ce talent, l'intérêt, c'était surtout de pouvoir continuer d'auto-attaque, même quand un mec restait dans le buisson, rentrait dans un buisson. Nouveau talent, droite-gauche. Réduit le temps de recharge de mêlée de 1 seconde. Donc, pas mal, déjà, de base. Hein. Euh, je rappelle, ça charge encore plus la bombe. Confère une charge supplémentaire au temps de recharge de 2 secondes entre chaque utilisation. Donc... Là, il y a une virgule manquante, mais en gros, ça vous donne deux charges de Z. Par contre, vous pouvez pas, genre, double Z d'un mec, c'est Z, et ensuite, vous aurez deux secondes avant de pouvoir mettre un Z. Mais vous avez deux Z de base, donc encore plus de bombes. Donc, c'est là, au palier 1, il y a des très bonnes choses. Hein. Cadeau d'adieu, balle traçante, euh, droite-gauche, c'est très, très cool. Les trois sont vraiment bons. Hein. Niveau 4, nouveau talent, générateur d'impulsion. Coller une bombe à impulsion, restaure 25% de vos PV max euh, en une virgule seconde. Je vérifie juste un truc, est-ce en anglais, c'est précisé sur les héros Je me rappelle plus. Uh, sticking a hero, voilà c'est bien ça, c'est l'anglais, hein. Tr très important la patch note en anglaise. Donc si vous collez un, une bombe sur un héros, parce que sinon ce serait débile, vous faites ça sur un sbire. Donc collez une bombe sur un héros restaure 25% de vos PV maximum en 1,5 secondes, ainsi qu'une charge de transfert. Donc collez une bombe à un mec, ça fait que vous récupérez 25% de vos PV maximum, les PV ont été augmentés. Donc plus, même s'il n'a pas énormément de PV, c'est quand même énorme. C'est un perso qui je le rappelle n'avait pas de sustain, donc on lui offre de la sustain sur ses et sur la bombe. Et en plus de ça, normalement c'est bling bling bling, en gros, tu poses la bombe ZE. Tu reviens, tu regagnes de la suicide, tu regagnes un blink pour repartir. C'est. Yeah, c'est pas mal. Oh, un kit de soins, fonctionnalité supplémentaire, amasser un globe de régénération, réduit le temps de recharge de la fontaine de soins de 10 secondes. Bon, c'était un truc qui était important, mais ça reste un talent pas terrible. Hein c'est de la merde hein, à côté de ça et de ça tir vampirique déplacé depuis le niveau 13 un talent que j'aimais beaucoup euh, j'avais un build très exotique sur tracer euh, bah, il, les, les talents sont encore plus up déplacé depuis le niveau 13 nouvelle fonctionnalité, <rire> nouvelle fonctionnalité augmente le siphon de vos attaques de base de 5% pour chaque charge de transfert à votre possession donc si vous gardez vos blinks et eh ben, vous pouvez monter donc normalement vous avez 3 charges de transfert donc 5, plus 5%, enfin 5 points de pourcentage plus 5 points de pourcentage plus 5 points de pourcentage vous montez à 15 points de pourcentage Qui s'additionne aux 15 points vous pouvez monter à 30% de lifestyle sur vos auto attaques de base c'est beaucoup <rire> ah, Ensuite niveau 7 Maîtrise du geste déplacé depuis le niveau 16 Donc vous savez c'est le palier 16 arrive au 7 Donc euh, celui où on recharge à la guerre of war Le vert, celui où on recharge plus vite L'auto-attaque euh, au 16 Sachant que je le rappelle il y a eu sur le patch d'avant Il y a eu un petit truc qui nerfait euh, Le temps de recharge de Tracer avait été augmenté C'est passé un peu euh, inaperçu Mais c'est important de le rappeler donc le bleu et euh, le tir soutenu, ça c'est de la merde, c'est le jaune, c'est nul à chier, ne le prenez jamais. Ça va pas changer, c'est de la merde. Donc maîtrise du geste ou paré à tirer. Donc avec la sustain, donc le paré à tirer par exemple, et même l'autre, hein, ça fait que vous avez plus de sustain sur la durée avec la maîtrise du geste ou plus de sustain de base avec le paré à tirer si vous rechargez bien comme Gears of War. Et en plus avec le tir vampirique niveau 4, la sustain est forte. Hein, donc ça fait un palier à sustain hein, aussi le niveau 7, cumulé avec le, le, le... même si vous prenez pas les talents sustain. Donc... C'est encore de la sustain mais pour pour tracer hein. Pour un perso qui n'avait pas de sustain ça commence à se faire beaucoup Point de quantique Nouvelle fonctionnalité Inflige... Alors la, France... la time le... en français c'est pas terrible et en audice euh... Voilà en, en anglais il y, le... y a le pluriel Deals an extra 60% enfin, 6 of maximum health Donc avant c'était 7%, pour... 7 du dpv maximum Ça a été nerf 6% des PV maximum Mais bon après c'est au pluriel aussi en français Au héros Alors on peut dire au héros oui euh, bah, si la bombe touche un héros Voilà non non non non non la zone fait 6% de PV max! La zone! C'est beaucoup! Par contre, si je dis pas de bêtises, ça ne marche plus sur les objectifs, genre l'immortel. Avant ça marchait sur l'IMO et les boss. J'ai l'impression que ça ne marche plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça ne marche plus. Mais avant ça marchait, ça c'est sûr. Et du coup, la zone marche en héros! Donc, c'est toujours très fort, même avec le nerf, le point de quantique c'est le seul talent 10 à prendre. Euh, surtout que vous avez, même en jouant point de quantique, avec tous les bonus, vous avez quasiment l'autre niveau 10 de base, intégré de base. Euh, donc, saut temporel, nouvelle fonctionnalité, transfert qu'on fait un bouclier, sustain, à la hauteur de 6% des PV max pendant 3 secondes. En gros, c'est Tassadar, hein. l'esprit de Tassadar est là, euh, entre le lifestyle sur les autos et le bouclier. Transfert qu'on fait un bouclier à la hauteur de 6% des PV maximum pendant 3 secondes peut se cumuler jusqu'à 3 fois. Les PV, je rappelle, ont été augmentés de base sur, sur Tracer. Quand transfert n'a plus de charge, il se recharge 120, 125% plus vite C'est plutôt fort quand même hein donc, Plus d'escape, plus de shield, c'est pas, pas dégueu euh, Transfert accéléré, supprimé, donc c'était le, le, le palier 7, les paliers 7 hein, qui bougent au 13 Donc euh, transfert accéléré, c'était l'augmentation du nombre de blinks Passe à 4, supprimé L'intouchable déplacé depuis le niveau 4, augmente passivement la distance de transfert de 33% euh, Donc faites des dash plus loin chaque élimination augmente les dégâts des attaques de base de 5% Donc vous savez c'était le, le talent sur l'auto-attaque Donc les attaques de base sur... Enfin donc passe de 5% pour chaque élimination Jusqu'à un maximum de 30% Scumule et réinitialisé à la mort Rien que ça c'était déjà très fort hein. Même sans ça, hein. rien que ça Parce que maintenant c'est à dire que même si vous avez 0 stack Vous avez quand même un bonus C'est l'augmentation du... du, du, du du dash la portée du dash et 33% c'était beaucoup en fait des grands dash hein. ce qui fait que vous pouvez économiser le nombre de dash donc garder le tir vampirique plus longtemps donc avoir 10% de bonus et en plus de ça si vous faites des kills que vous jouez bien avec tracer si vous faites des kills vous avez plus de dégâts qui dit plus de dégâts dit plus de sustain donc dit potentiellement plus de kills voilà voilà donc euh, ça aussi faut le prendre en compte comme un palier sustain euh, donc c'est très très très très fort le saut temporel ou intouchable excellent vous avez toujours celui qui redonne des charges si vous prenez le kill euh, Mais voilà, c'est vraiment les deux là sont très très forts euh, Nouveau talent, transfert défensif, ses attaques de base Ah non, non, l'autre a été supprimé du coup, puisque c'est lui qui remplace Ses attaques de base réduisent le temps de recharge de rappel de 0,9 seconde Une fois arrivé à la destination du rappel Tracer affiche 160 points de dégâts aux ennemis à proximité et les repousse. L'idée, c'est pour éviter le côté counterplay, euh, avoir, avoir. On a, on a difficile. On se dit ouais, c'est pas beaucoup ça, mais en fait, c'est ch à chaque auto-attaque Tracer elle tape vite, tout ça, tout ça. Donc ça peut être fort, mais à tester. là-dessus, je mets mon veto. Je pense quand même que les deux autres sont très forts, mais à tester, ça se trouve, ce talent est vraiment pas dégueu. Je pense quand même que le A et l'intouchable sont très, très forts. Niveau 16, donc les, talents, les anciens talents 13 qui passent au 16, plus de balles. Déplacé depuis le niveau 13, donc c'est le Z qui augmente la portée et tape en zone sans appliquer bien sûr les bonus pour réduire l'ultime. Mais vous avez donc le Z de plus loin et qui tape en zone. Donc ça donnait du dépêche au perso. Nouveau talent, main lourde réduit l'armure des héros de 15 points euh, pendant 4 secondes sur le Z. Donc le Z réduit l'armure de 15 points. Ça c'est un peu contre-synergique puisque normalement vous êtes censé mettre la bombe avec Tracer, claquer le Z après puisque le Z permet de récupérer la bombe plus vite. Et au 20 c'est le truc qui fait prouf, et vous dégagez le mec. Et ricochet Déplacé depuis le niveau 13, chance de rebond augmentée de 50 à 60% Donc vous avez plus de chances de taper une deuxième cible Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais C'est pas fini, il n'y avait même pas besoin de up ça en fait Ricocher, c'est trop fort maintenant Avant il n'y avait vraiment plus de balles ricochées, les deux étaient bien Mais ricocher, ça sustain L'étape proc tir vampirique, proc toutes ces merdes là étape de deux gars, avec la sustain de base Et ça charge plus vite l'ultime Et ça wave clear, puisque vous tapez deux sbires au lieu d'un seul ricochet, c'est pété <rire> Niveau 20, nouveau talent chrono gâchette Pendant une seconde après le lancement de transfert, les attaques de base ne consomment pas de munitions C'est pas dégueulasse, hein. vous faites un blink, ça consomme plus de trucs Imaginez avec, euh, par exemple, vous avez rechargé le paré à tirer correctement Vous faites un dash, pendant une seconde, les auto-attaques vous tapez très très vite avec Tracer bah, Vous rechargez pas, donc ça fait que vous profitez beaucoup plus du paré à tirer par exemple euh, Donc c'est très intéressant comme, comme niveau 20 le tu ne m'attrapera jamais qui est le talent 20 à prendre sur Tracer, normalement. Euh, nouvelle fonctionnalité augmente la génération de charge de bombe à impulsion via le melee de 12 à 25 donc ça ne réduit plus le temps de recharge du Z, mais ça recharge encore plus la bombe. Frapper avec melee euh, un héros auquel est attachée une bombe à impulsion la fait exploser, la repousse, donc on ne change pas la mécanique là-dessus, c'est juste qu'au lieu d'avoir un Z, d'avoir plus souvent le Z, ça recharge plus vite une nouvelle bombe c'est très fort, hein. le, le tu ne me rattraperas jamais reste très fort disons qu'il y a une concurrence entre ces deux talents MAIS c'est pas fini. le rappel d'urgence n'augmente plus le temps de recharge de rappel je rappelle qu'avant c'était 30 secondes de CD si vous preniez ça, ça montait à 40 secondes de CD mais qu'est-ce que fait ce talent On l'a tous oublié à la sortie, c'est le talent Overwatch c'est-à-dire qu'Overwatch elle prend 90% de ses PV sur un, sur un burst elle appuie sur eux, elle revient il y a 2 secondes du coup maintenant et comme elle était 100% PV, elle a 100% PV. Du coup, c'est un nouveau talent sustain sur Tracer. Alors, les 20, il y a une grosse concurrence entre les 3. Hein. Les 3 sont très très forts. Je pense que le tu ne rattraperas jamais reste top 1. Euh, mais les deux autres sont très très forts aussi. Si vous avez des soucis avec les PV et autres, le rappel d'urgence sera fort. Euh, mais celui-là, par exemple, pour profiter du paré tirer. Si vous jouez à tirer, ce talent est très très efficace. Mais le tu ne rattraperas jamais marche très très bien aussi. Hein. Donc... C'est honnêtement très fort pour Tracer. Soyons honnêtes, hein. soyons honnêtes. Donc commentaires développeurs, nous prenons toujours garde à ne pas rendre trop puissants les héros jouissant à la fois d'une bonne mobilité dégalée. En effet, ils peuvent sembler équilibrés sur le papier, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne pressent pas énormément de joueurs adverses. Quand cela se produit, notre réflexe habituel est de réduire progressivement la puissance de ces héros jusqu'à ce qu'ils ne soient plus insupportables de s'affronter. Malheureusement, cela peut porter, poser parfois problème. Dans ce cas Tracer, celle-ci n'était plus efficace qu'à la condition d'être accompagnée de certains héros. Là, c'est vraiment, vous devez penser à Sadar euh, Ou malfiant. Ça refonte vise donc à la rendre un peu plus autonome J'ai vraiment l'impression que c'est comme Tassadar n'est plus un support il lui faut un, il lui faut les, les bonus que Tassadar lui donnait euh, C'est vraiment mon sentiment en tout cas de plus nous avons remanié son arbre de talent euh, blablabla Donc ça refonte vise donc à rendre la plus autonome tout en laissant le temps à ses ennemis de réagir à son rappel pour mieux la contrer. L Idée est bonne hein, de... Et d'ailleurs c'est vraiment honnêtement Tracer c'est un énorme up mais le truc qui fait que ça pourrait euh, être quand même dur de jouer Tracer, bon pas à bas niveau du coup mais à haut niveau c'est le rappel. Ça c'est ce qui pourrait nous faire dire que le perso est pas pété. C'est. ça change beaucoup de choses. Vraiment ça, ça change beaucoup de choses en termes de, de, de. Par exemple un Muradin qui était nu à chier contre Tracer, maintenant il est beaucoup plus facile de tuer une Tracer. Il faut juste qu'il attende son stun, qu'il essaye pas de stun euh, la Tracer quand il peut pas, c'est trop dur, bon des fois ça veut dire que vous, tuez, vous, tuez un, vous perdez un, un pote, donc vous, êtes petit, vous avez un choix difficile, mais euh, elle appuie sur eux, vous avez le temps de stun le mec la, la Tracer à la sortie et vous la tuez. Donc le rappel.. C'est le point on va dire noir pour Tracer. C'est pas hein, la sustain en moins là, naturelle, on sent pas les couilles, elle a tellement de sustain maintenant, on s'en fout de ça. Euh, la portée, c'est pas grand chose non plus, les petits dégâts en moins, bon, ça reste quand même important les petits dégâts. Mais c'est pas. Faut pas se dire deux points c'est rien, non non, c'est 2 points de 26 à 24 c'est quand même beaucoup. Mais on s'en fiche, ça on s'en fiche. Elle a tellement de bonus, maintenant on s'en fiche. C'est vraiment le, le problème. Donc à tester, ça ça demande beaucoup plus de tests mais sur le papier, Tracer, c'est un énorme up. Hein. Sur le papier c'est même un peu.. Euh... Ils ont, pour moi ils ont un peu craqué sur Tracer Mais, mais le E, c'est le truc qui pourrait sauver tout le monde Mais bon à bas niveau par exemple Les gens ont du mal à punir donc euh, Tracer pourrait être vraiment dur à bas niveau Point de vie, euh, Artanis Passons maintenant sur, là on va aller plus vite Artanis point de vie augmenté de 2470 à 2525 euh, Artanis, bon j'ai pas noté les stats Mais c'est pas dégueu, je crois que c'est un truc genre 6% récupération des points de vie augmenté, euh, La capacité de bouclier est augmentée également de 375 à 385 Donc ça rendra un peu plus viable euh, Vous savez, c'est le, le bouclier bleu au 4 euh, Qui est plutôt cool, qui s'active plus souvent Mais il n'est pas plus fort Donc c'est assez intéressant à ce niveau là euh, Artanis, c'est un up qu'il mérite honnêtement hein, Artanis à l'heure actuelle c'est très très dur à jouer euh, Honnêtement, c'est... Enfin, attention, pas dur à jouer mécaniquement hein, parce que c'est retard Mais euh, dur à sortir en fait Soit ça marche et tu exploses tout le monde Soit tu te fais exploser C'est plus souvent le deuxième cas malheureusement Donc c'est un bon bonus Après pour moi... Artanis n'a pas besoin de valeur améliorée, c'est surtout son gameplay, euh, et encore, hein, imaginez une époque où on pouvait pas, euh, à eux, hein, mais il faut faire des trucs quoi pour qu'il puisse avoir de la mobilité, limite on réduit la portée du A, mais il peut réappuyer pour euh, sauter, enfin genre, je ne sais pas, mais il faut, il faut des trucs pour Artanis, euh, je suis désolé mais le perso, alors vous allez me dire oui, je suis sûr qu'il y a des mains Artanis qui me dire que ce pas tout à fait vrai Malga mais il est chiant à jouer ce perso, il est boring de ouf, Genre il est tellement bridé dans ses mécaniques on pourrait faire des trucs incroyables avec Artanis, et tu sens le... Tu sens qu'ils veulent pas aller trop loin parce qu'ils veulent pas rendre le perso pété Mais du coup c'est frustrant comme perso à jouer je trouve Tu sens tellement de potentiel et pourtant bridé aux hormones Enfin c'est justement bridé mais pas aux hormones euh, Tireur d'élite vétéran, passif supprimé A la place, protecteur d'ailleurs Les attaques de base contre les héros adverses augmentent les dégâts d'attaque d'Artenis de 0.1% Les éminations confèrent 1% de dégâts bonus Donc en gros c'est plus euh, par les sbires qu'on augmente ses dégâts Mais c'est directement en faisant sur les héros Donc c'est le Artenis Mork euh, le... Je pense que c'est un bon point mais c'est un effet pervers C'est que Déjà que les Artanis ont du mal à comprendre qu'ils sont solo lane, euh, là ils vont pas se dire, euh, je veux ils veulent taper tout le monde, hein, Donc, ils, pourtant ça, ça, ça change pas pour la solo lane, en hein, solo lane tu vas aussi essayer de trade le mec, donc c'est... Le problème, c'est qu'à mon avis, l'autre gens... effet pervers, c'est que les gens vont pas jouer à adversaire amateur. Alors pour moi, si tu draftes Artanis c'est pour l'adversaire amateur hein, malgré tout. Très bon changement sur la parade réactive, par contre. Euh, nouvelle fonctionnalité infliger des dégâts aux ennemis avec la pre... le premier coup de lame jumelle qu'on fait à Artanis 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base d'un héros. Si la cible est un héros ennemi, le second coup qu'on fait à Artanis un cumul supplémentaire de, de charge. Qu'est-ce que ça change Bah ça veut dire que maintenant de base, si vous faites Z, même sur un sbire, vous gagnez une charge de blocage. Donc en 1v1 en solo lane c'est génial. Euh, et si vous faites sur un héros, vous avez deux charges de blocage. Ça, je crois que c'est comme avant. Donc, ça c'est plutôt pas mal. C'est un petit up sur Artanis. Euh, mais bon, encore une fois, Artanis c'est l'adversaire amateur. Hein. C'est pour ça qu'on joue Artanis. Euh, mal des transferts supprimés. Là vous dites quoi Le slow sur le E est supprimé Moi-même je suis. Waouh Scandaleux Ils jusqu'au bout. Impulsion temporelle. Bonus à la vitesse d'attaque réduit de 75 à 40%. Ok. Mais. Prisme de phase réduit la vitesse de déplacement de la cible de 30% pendant 4 secondes. En gros, ils ont fusionné le talent vitesse d'attaque et le talent slow sur le E. Et ça c'est un très bon changement. En gros. Si vous mettez le E qui slow eh bien vous aurez aussi un bonus de vitesse d'attaque Et ça c'est très bien Je trouve que c'est excellent euh, Je trouve que c'est une très très bonne chose pour Artani Vous voyez ça c'est un bon point de, de, de gameplay là on, là on améliore un peu le game design C'est vraiment cool Bon voilà nous avons pas amélioré le kit de base Blablabla euh, Deathwing alors là soyons honnêtes C'est le nerf de trop hein. pour Deathwing c'est le nerf de trop Point de vie réduit de 2850 à 2750 À mon sens A hein. mon sens pour moi c'est le nerf de trop Je me demandais déjà ça la dernière, au dernier patch c'était ok, c'était quand même faible, hein, je voyais beaucoup de Deathwing avoir beaucoup moins d'impact Mais là c'est pour moi le nerf euh, un peu de trop, c'est vraiment le nerf de trop à mon sens Ça veut pas dire que Deathwing est poubelle mais euh, c'est plus Irion que Deathwing, c'est un dragonnet euh, Point de vie réduit, récupération des points de vie réduite, cataclysme alors ça c'est très ça c'est très important, il a pas de sustain hein, Donc euh, ça pour le coup, d'habitude je m'en fous un peu parce que en sont des PV Mais ça ça ça fait mal, hein. il a que de la régène naturelle hein, au final hein, avec les Globes Donc tu réduis les points de vie, tu réduis l'impact des Globes aussi Cataclysme, dégâts sur la durée réduite de 10 à 9 Donc là le Cataclysme ça commence à vraiment faire pas très mal Vague de chaleur, dégâts de préutilisation Donc c'est la, la, la rage ardente de, de, de PPR Donc réduit de 14 à 12 points, petit point fort je le rappelle, donc la rage ardente, dans le malheur il y a un peu de bonheur, et eh bien vous ne prenez plus l'aggro avec la rage ardente. Ouais. <rire> Niveau 7, tempête de feu, fonctionnalité supplémentaire, réduit le temps de recharge des atterrissages de Deathwing de 2 secondes. Donc vous savez c'est celui qui lâche plein de météores et si les météores touchent, RNG, euh, si les météores touchent vous avez plus rapidement votre envol. Et maintenant ça réduit également le temps d'atterrissage, donc au lieu d'avoir 10 secondes d'atterrissage vous avez 8 secondes. Tout simplement parce que ils ont récupéré le bonus du déluge Déluge ne réduit plus le temps de recharge et d'atterrissage de, de, de Deathwing si un héros adverse est touché Donc euh, bah, c'était l'intérêt du talent en fait, on jouait pas ce talent pour la sustain, on jouait ce talent pour atterrir plus vite et pour casser les noisettes des gens euh, qui voulaient euh, tac des, des points. Soit augmenté de 2.5 à 3 points, donc euh, c'est moins que euh, le bonus à la sortie alors qu'on lui laisse que de la sustain maintenant. Ça veut dire que ce talent devient très faible c'est juste pour le détail qu'on le joue maintenant. Ça sera juste pour le détail, genre euh, Tour du Destin, euh, Valmody. Mais bon, pour moi, tu joues plus le perso en fait. Sur, euh, à la limite, Tour du Destin, pourquoi pas Mais Valmody, non. Fonctionnalité supplémentaire réduit le temps de recharge des atterrissages de Deathwing de 2 secondes sur l'autre. Donc, même lui, il est pas assez RNG quand même. Et du coup, qui dit que t'as plus de vols, dit que t'as aussi plus de temps d'atterrissage. Donc, ça synergise très très fortement. Donc, ce talent pour moi devient le numéro 1 sur Deathwing. Deluge sur des maps à et... mais, des tags. Mais Déluche, sinon, ça devient poubelle en fait. Donc. Apparemment il terrorise toujours le nexus donc j'imagine qu'il a encore un winrate un peu trop important à Bailo, Mais c'est pas parce qu'il a un win rate un peu trop important à Bailo que ça va renforcer le niveau des joueurs hein. C'est pas parce que les joueurs ne punissent pas Deathwing euh, que ça fait que Deathwing est pété hein. Parce que sinon on nerf Butcher et Variant tout Blade hein. Donc non, hein. Deathwing là il prend très très très très cher et euh, pour moi c'est le nerf de trop On aura peut-être deux futurs ajustements pour euh, corriger ça un peu à l'image d'un Malganis à une époque. DAK et Saint-Noir, dégâts augmentés de 47 à 49, ça c'est très bon, c'est un bon buff sur DAK, mine de rien. Hein, on se dit deux ticks c'est pas grand chose, c'est encore une fois. Les plus, moins les valeurs sont, sont. Plus les valeurs sont faibles, euh, plus le même deux points.. J's varie énormément les stats, je rappelle pour Zaria, on passait de 20% avec je crois 5 points, c'était très très fort donc DAK c'est vraiment un bon bonus ça. en plus ça up le build Z donc c'est cool niveau 7, alors ça je suis très content, c'est un truc que je demande sur DAK depuis la sortie du perso, sur mes deux guides dessus j'en avais parlé la constriction est supprimée, vous savez c'est le, le coup de langue qui durait plus longtemps, ça là je me dis bon c'est dommage, je trouvais ça moins bien mais pas dégueu, enzyme paralysante donc le le A qui faisait un slow à la sortie, eh bien fusion des deux, déplacé depuis le de niveau 16 au 7, augmente la durée de traction de 0.5, donc l'ancienne constriction. Une fois l'effet terminé, les ennemis atteints sont ralentis de 30% pendant 2.5 secondes. 3 talents 7, très fort sur DAK. Vous avez toujours bien sûr le coup de langue qui revient plus vite. Vous avez toujours la réduction de CD sur le Z qui vient d'être up avec les buffs de l'essain noir, donc ça devient le talent... C'est le moins bon talent de 7 Mais il est très compétitif Pour le coup il est très compétitif euh, Il faudra peut-être un effet de mode pour que les gens commencent à prendre conscience de, de la force du talent Mais il est vraiment bon hein, ce talent euh, Rotation de contrôle quand il n'y a pas de purif par exemple Très très fort Moi je pense que ce talent quand il n'y a pas de purif C'est très très fort euh, Et en plus le mec à la sortie du coup de langue qui dure plus longtemps donc c'est un stun À la sortie du stun il est slow Donc même si ton équipe met du temps avant de lancer les spells sur les contrôles Et eh bien le mec à la sortie il est slow donc c'est cool euh, Nouveau talent chef de meute au 16, quand DHK est dans un buisson, son armure est augmentée de 20 et le reste pendant 5 secondes après qu'il en, qu en soit sorti. Euh, je trouve ça faible. Pour moi, les valeurs sont trop faibles. Surtout que l'armure n'est pas cumulable sur DHK o 1 on peut avoir de l'armure magique sur le Z, etc. Euh, donc c'est soit ça, soit celui-là. Donc je trouve que les valeurs sont pas bonnes, donc euh, c'est le moins bon de 16. Mais c'est bien qu'il fasse. L'idée est bonne, hein. l'idée est intéressante, mais il faut creuser. Là c'est pas assez. Mais des bons changements sur DAK pour le coup. Imperius, pitoyable mortel, fonctionnalité supplémentaire, réduit la vitesse de déplacement des héros adverses atteints par charge de 25% pendant 4 secondes. Donc en gros ça y est, c'est le rayon réducteur officiel. Ça réduisait de 50% les dégâts des mecs en palais. Maintenant ça réduit également leur vitesse de déplacement. C'est un bon changement pour Imperius, même si le talent reste un peu en dessous, c'est très bien. Petit point, c'est également le bug fix Imperius. J'en ai jamais parlé et je compte pas parler de, de bugs qui peuvent abuser. Mais si vous le saviez ou pas, eh bien ça y est, le, le gros bug énorme d'Imperius a été corrigé avec cette patch note. C'est dans les changements non documentés de la patch note. Ragnaros, alors là, bon j'ai mon cheval, l'esprit du cheval est là. Ragnaros, frappe de sulfuras, temps de recharge réduit de 80 à 60 secondes. Un buff de la de la, de la frappe de sulfuras. C'est jamais mauvais. Coût en mana réduit de 75 à 70. Les dégâts infligés aux héros infligés aux ennemis situés dans la zone externe sont augmentés de 198 à 250. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal, parce que le, les dégâts de la zone externe étaient nuls, ça, ça change rien, l'idée c'est toujours de viser le centre, hein, bien sûr, mais il y a un peu de dégâts sur la zone, si tu te rates, c'est moins punitif, avant c'était vraiment tu touches tes GG, tu touches pas, c'est de la merde, donc il y a moins le côté all-in, mais c'est quand même bien de valoriser le centre, ça change pas le, la mécanique, c'est cool, et 60 secondes la sulfu, euh, faut pas hésiter, quoi, hein, faut vraiment y aller, attendez des contrôles, hein, bien sûr, dans l'idéal, mais c'est euh, génial, lisez, lisez le commentaire développeur, parce que là, je, je lis de d'avance les conneries qui peuvent sortir en C'est parce que la Lava Wave a un meilleur win rate Cela fait bien longtemps que Frappe du Sulfiras n'est plus la capacité héroïque numéro 1 de Ragnaros. A l'époque, il dominait la scène compétitive en compagnie par exemple de Varian et de sa provocation Je dis par exemple parce qu'il n'y a pas que ça Mais les choses ont changé et c'est aujourd'hui Vague de Lave que préfèrent les joueurs Donc à aucun moment ils disent Lava Wave a un meilleur win rate Ils disent juste que, vous, que nous sommes des gens bons. Je dis bien nous Nous sommes des jambons de jouer Lava Wave en gros Blizzard te dit « Non mais pourquoi vous ne jouez plus Sulfuras C'est fort Sulfuras !» Ça veut dire que le pick rate de la Lava Wave a explosé. Et de toute façon je le vois, hein, on le voit les rats, le nombre de rats qui jouent la Lava Wave et qui ne savent même pas l'utiliser. Parce que la Lava Wave c'est si fa... con comme mécanique mais c'est pas si facile que ça à utiliser, il faut une bonne vision de jeu. Et, et même comme ça c'est pas toujours worse. Donc là, et eh bien c'est pourquoi nous avons quelque peu bichonné la frappe de Sulfuras, ça va lui rendre sa gloire d'antan. C'est vraiment, ça veut... la, la batch note là c'est jouer Sulfuras, BANDE DE jambon. ça veut dire ça mais c'est très bien, ça veut dire que si vous étiez un bon joueur de Ragnaros, c'est un énorme up. Si vous jouez mal Ragnaros, bah ça change pas grand chose pour vous. Xul, dégâts des attaques de base réduits de 100 à 95 points. C'était logique, c'était attendu, des, un petit nerf, honnêtement je trouve que le nerf a été correct euh, Dégâts des attaques de base réduits, faux spectral, dégâts réduits de 210 à 200 Animation des squelettes, les dégâts des squelettes faisaient trop mal, donc 50 à 46 points, normal Un truc qui me rassure énormément, mais bon je m'en doutais un petit peu euh, Nerf un petit peu du build squelette, ça reste le numéro 1, vous posez pas de questions Le guide XUL est toujours d'actualité, joli et bonus aux vitesses déplacement et d'attaque réduit de 40 à 30%, donc c'est euh, le, les squelettes qui pètent un plomb quand la, la quête est stackée c'est un, un peu moins fort mais ça reste toujours très fort Et que de la mort, les 3 faux, les dégâts euh, sont réduits de 60 à 40%, c'est les dégâts bonus, hein, pas la faux principale, les faux secondaires ça change rien, ça fait toujours pop des squelettes même si les squelettes ont pris des petits nerfs, c'est toujours très fort Donc ne vous en faites pas, le build squelette est toujours le numéro 1 pour Xul. Euh, niveau 16, mutilation, le ralentissement réduit de 40 à 30% Donc ça c'est que si vous jouiez A au 16, que je ne conseillais pas je, Mais c'est pas mauvais, hein, c'est vraiment bon Mais je conseillais plutôt euh, la lance d'os Et euh, donc la lance d'os n'est pas touchée Mutilation, ralentissement réduit, donc c'est pas grave Le A reste toujours viable Mon guide Xul est tout à fait à jour, ne vous en faites pas Et c'est des changements logiques Un peu trop, là c'est ce qu'ils disent, ça s'avère un peu trop puissant On fait un petit fixe, ça c'est un très bon nerf hein, Ça c'est des très bons nerfs pas trop, haut, on regarde encore, on check un peu les, les win -right et autres. C'est bien, c'est très bien, pas trop fort, faut pas y aller trop fort, mais il en avait besoin donc c'est très bien. Soigneur Anduin, alors là c'est des excellents changements sur Anduin. Allonge du sacré, donc c'est le palier sur le, le route au 4. Nouvelle fonctionnalité augmente la durée de route de 1,25 à 1,5, donc le route dure plus longtemps. Après avoir atteint un ennemi à châtier, la prochaine attaque de base inflige 75% de dégâts supplémentaires et soigne les héros près de lui à hauteur de 100 points de vie. Évidemment comme ça fait des dégâts sur le E, bah, ça, ça proc avec l'auto-attaque, euh, donc si vous avez le talent 1, hein, vous avez double soin avec le E. C'est une très bonne chose pour Anduis. Le talent devient compétitif Honnêtement, euh, moi j'adore toujours la vitesse d'attaque Et portée, bien sûr sur l'auto Mais celui-là, si vous touchez vos E Avec des rotations de CC et tout, ça devient vraiment bien alors, Niveau 13, alors là, la Blizzard nous a régalé hein, Quel que soit le talent, c'est génial Rapidité du pieu, fonctionnalité supplémentaire Chaque héros allié soigné par étoile divine lors de son retour à Anduin euh, en réduit le temps de recharge de 1 seconde Donc en gros vous avez, euh, vous savez c'est la move speed quand vous lancez le Z vous gagnez de la move speed pendant ce temps Et bien en plus de ça vous aurez plus souvent le Z donc plus souvent de move speed C'est un excellent changement pour euh, les joueurs d'Anduin bill Z Enfin pas bill Z mais Z et ça va même potentiellement valoriser les, talents du... les autres talents Z d'Anduin Le 4 et le 16 Le 16 qui était un peu en dessous il devient ok Même si je pense qu'il reste encore un peu en dessous il devient très bon si vous jouez ce 13 enfin, Bon enfin, pas très bon Bon, euh, Enchantement de bottes, vitesse du lion les, donc c'est le truc sur la purge, moi ce que j'adore Fonctionnalité ici les alliés attirés par le saut de foie récupèrent en plus 280 points de vie en 4 secondes Donc en plus d'avoir votre move speed pendant le dé en permanence Si vous faites le truc qui avait un, un peu moins de bonus à claquer le dé Du coup vous perdiez votre bonus de vitesse d'attaque, enfin un pourcentage du bonus de move speed Et eh bien vous soignez aussi le mec que vous avez attiré en plus de vos autos etc. Je trouve ça très bon Et en avant, Parsif désormais indique désormais le talent comme le talent sur le E faut que ça terre, quand votre vitesse de déplacement est augmentée de 20% Châtier se recharge 25% plus vite Donc en gros, c'est le talent sur les auto-attaques Quand vous auto-attaquez un mec, vous gagnez la move speed Et ça va vous permettre de récupérer votre E plus vite Ça vous permet d'avoir un build E qui vient d'émerger sur Anduin Alors bien sûr, mon guide Anduin reste à jour C'est juste que maintenant il y a une nouvelle synergie C'est vraiment cool, franchement c'est vraiment très très bien Donc... Euh de très bons changements sur Anduin, encore une fois c'est pour le rendre un peu plus compétitif il, apparemment il, il sous-perfe un petit peu euh, parce qu'il est très apprécié des joueurs donc c'est aussi pour ça peut-être que le winrate -right descend mais, euh, mais donc un petit up euh, pas trop et ça reste très sympa Prière du désespoir vous savez c'est le gros burst style mais qui vous désactive pendant un moment Le ne soumet plus le soin rapide à un temps de recharge de 10 secondes parce qu'avant le problème c'est que vous aviez euh, Honnêtement ça c'est pas terrible parce que vous allez dire ouais mais du coup c'est cool, en fait si vous jouiez l'activable au 16 sur le bleu et eh bien euh, vous lanciez la prière du désespoir et ensuite vous l activiez l'autre, ça vous mettait un soin supplémentaire derrière et ça réduit, ça cassait en fait ce, cet effet de 10 secondes de CD sur le A, donc vous pouviez déjà contourner le problème euh, si vous étiez intelligent. Donc, et puis, prise de pas honnêtement, euh, toujours pour moi, c'est soit double D, soit euh, leg de Varian de toute façon. Euh, Luizel, Luizel qui est superf. Alors là, c'était logique, <rire> le perso est pas non plus incroyable. Euh, ralentissement augmenté de 25 à 30% sur la méta, donc le contrôle est plus long. Poudre de perlin, papin, l'armure anti est augmenté de 25 à 30. Déphasage, temps de recharge réduit de 60 à 50 secondes. Donc ça c'est cool, hein, le, la TP qui revient plus vite. Et les sons augmentés de 20 à 25% du point de vie maximum. Ça, ça commence à être énorme. Et donc là, hyperphase, réduction du temps de recharge diminuée puisque de base ça dure moins longtemps. Il faudrait pas un double up de ce truc-là. Euh, L'idée c'est de faire en sorte que vous ne soyez pas dépendant de l'hyperphase pour avoir plus souvent votre TP, ce qui est bien. Mais le problème c'est qu'en fait l'hyperphase, je le rappelle, c'est pas un... Là c'est de 20 et donc avec ça vous passez à 30% des PV max. Mais c'est pas... Vous passez de 20 à 30. C'était vous gagnez 10 points de pourcentage supplémentaires sur la TP. Donc en gros l'hyperface, ça fait que vous soignez plus de 30% les PV max d'un mec, mais 35% les PV max d'un mec. Parce que l'hyperface reste toujours le meilleur talent 1 hein, sur Brightwing. <rire> Niveau 4, crash à magique. Donc l'auto-attaque, réduction du temps de recharge augmenté de 5 à 6 secondes. Vous savez pour réduire le temps de recharge du D. Euh, C'est pas terrible. Hein. C'est pas le meilleur talent. Il hein. faut jouer porter du Cuspel au 4 sur Brightwing. Euh, brume opportune donc le passif sont augmenté de 150 à 165 points à mon avis sur Brightwing il aurait fallu réduire les coûts en mana des sorts je pense le perso est ultra manavore et par exemple euh, faire aussi en sorte à mon sens de réduire le temps de recharge du dé qui est beaucoup trop long et ça force en fait le problème c'est que ça vous force à jouer un build qui est pas terrible à savoir sur le dé et c'est pas terrible quand même euh, donc brume opportune sont augmenté de 150 à 165 points c'est pas terrible et, donc le perso c'est un mini buff, c'est cool, mais de toute façon ça change pas sur le perso, ça change pas grand chose sur le perso, je vais essayer de voir le guide Brightwing, et voilà, on superf, blablabla. Euh, Descartes Kane, sous-perfe aussi un petit peu, donc point de vie augmenté de 1700 à 1780, plus de tankiness, récupération augmentée également. Par chemin d'identification, la quête, euh, qui passe de 16 à 14, je rappelle qu'au début c'était 20, on passe à 16, donc 16 à 14, euh, donc le nombre d'adversaires touchés pour avoir la vue nez sur le E, etc, etc, plus le truc qui permet d'avoir la vision pendant 8 secondes je crois. Euh, donc, ça change pas, c'est toujours le moins bon talent 1 hein, sur euh, cartes Kane, mais c'est un petit up. Ruby, alors ça c'est très intéressant. Temps de recharge réduit de 20 à 10 secondes. Je rappelle le ruby, je le conseille quand vous avez beaucoup de corps à corps avec vous pour pouvoir mieux soigner les tanks et les assassins mêlés. Temps de recharge réduit de 20 à 10 secondes. Donc, vous avez un ruby toutes les 10 secondes, sachant que le Z euh, c'est 6 secondes, 6 ou 7 secondes de temps de recharge, un truc comme ça. Donc, en gros, vous avez quasiment euh, un ruby tout le temps, quasiment tout le temps actif. Donc, ça c'est vraiment pas mal. Euh, vous avez lu mon livre temps de recharge réduit sur la, sur la tornade euh, pour le rendre un peu plus compétitif vis-à-vis -vis du, du, du slip donc le coût en mana réduit aussi donc c'est un buff cool pour cette ultime qui est un peu en dessous de l'autre euh, l'autre est tellement fort en même temps Commentaire des développeurs, Descartes est encore un peu moins puissant que les autres soigneurs, pourquoi nous lui octroyons un bonus de points de vie et nous envoyer certains de ses talents. Pour moi, encore une fois, je le répète, pète, répète et répéter, euh, Descartes Kane, c'est pas là où follow faut le up, à mon sens. Le point de vie, ok, mais à mon sens, ça c'est des talents un peu en dessous. Pour moi, ce qui qu doit améliorer sur Descartes, c'est la vitesse à laquelle les potions tombent, Peut-être augmenter un peu le, le radius de l'activation la, de, de la potion Pour la toucher plus facilement si vous, mettez la, vous, vous ratez un tout petit peu sur la popo Ça touche quand même Améliorer la lisibilité des sorts aussi Notamment le rubis qu'on voit quasiment pas Et surtout offrir un vrai palier 13 à Descartes Peut-être en fusionnant les deux talents sur les potions qui sont pas terribles et euh, créer un nouveau talent 13 Parce que le problème c'est quoi C'est qu'au 13 Descartes a un ultime et il a des talents de merde à côté en concurrence Donc tu peux nerf l'ultime ça reste un ultime Le dé au 13 la Bénédiction antique c'est trop fort sur Descartes Kane C'est beaucoup trop fort Le truc a été nerf dans tous les sens ça reste un ultime Je ne mâche pas mes mots C'est un ultime la Bénédiction antique Donc c'est la puissance d'un ultime Donc vraiment c'est ça le problème à mon sens sur Descartes Kane Je pense qu'ils attaquent mal le problème Mais bon Assassin en mêlée, Alarak, électrostimulation. c'était l'arc électrique qui soigne, supprimé. J'aimais bien ce talent, dommage, quand vous aviez des supports genre Karazim et tout, ça pouvait être cool. Nouveau talent, puissance accablante, après avoir touché un héros adverse avec frappe de Discord, la vitesse d'attaque d'Alarak augmente de 40%, les attaques de base de la soigne à hauteur de 50%. Ça crée un build un peu auto-attaque sur Alarak avec le 13 sur les autos et le 16 sur les autos également, donc ça c'est cool, euh, mais surtout ça soigne le gars, après je pense que Blizzard a du mal à comprendre qu'Alarak... Bien sûr, il en a. Pourquoi Alara qui est en assassin mêlé C'est parce qu'il auto-attaque au corps à corps. Pourquoi Genji et Tracer sont assassins distance Parce qu'ils tapent à distance. Vous allez me dire, ouais, bah merci Captain Obvious. Bah non, parce que Alara qui est moins un assassin mêlé que Tracer et Genji. Hein. C'est. Alara qui va pas passer autant de temps au corps à corps que Tracer et Genji. Hein. Donc. Euh... Alarax c'est plus un assassin distance qu'un assassin mêlé en termes de, de comportement de jeu que vous devez avoir Donc un talent sur l'auto attaque sur Alarax c'est pas fou de base Ça peut ne pas être dégueu pour améliorer un peu le burst mais c'est pas la vitesse d'attaque qu'il faut augmenter c'est les dégâts Et vous faites des soins en fonction des dégâts c'est pas, pas la vitesse À ah, vous en foutez de taper vite sur Alarax, ce qu'il faut c'est taper fort Donc c'est pour ça que le 13 est cool sur l'auto, le 16 est cool sur l'auto mais, euh, mais sinon on s'en fout, enfin, on veut des dégâts quoi Donc bon c'est pas ouf Peut-être en, en peut-être en solo lane honnêtement Peut-être en solo lane peut être intéressant Mais Pff, en temps normal je pense pas que ce soit folichon Mais après oui il y, y a la synergie 1-13-16 maintenant qui est pas mal En trap psionique le slow qui est augmenté Donc bien sûr ça marche avec le, la puissance à également Avec le 7 euh, Le slow était pas assez fort Je trouve ce talent vraiment très sous-estimé euh, Le slow est pas assez fort Est-ce que 30% ça suffira Il y a toujours quand même euh, le, le Je sais plus comment s'appelle La télékinésie améliorée là, qui est très très forte donc C'est pas dégueu est-ce que ça suffira Je suis pas sûr mais c'est vrai qu'il y a maintenant Un peu un build auto mais bon on verra euh, L'idée pas est pas conne même juste pour la solo, c'est vrai que la solo, par contre, puissance également, c'est pas mal. Euh, as distance, même si à la l'air on le voit rarement solo, mais contre ne etc. C'est pas mauvais contre certains match-up, donc euh, pourquoi pas. Assin distance, Chromie, dégâts de sable augmentés de 204 à 215. Alors là, je sais pas pourquoi Chromie prend un up, hein. le perso est très bien comme il est actuellement. Euh, dégâts augmentés, voire des fois un peu cancer. Dégâts augmentés de 204 à 215 points gratuits sur le Z. Ok, bah alors, vous allez me dire, ouais, ça buff ça ça le build Z. Non, non, le build Q est toujours meilleur et... Ça buff aussi le Bill Q. <rire> tu, tu gagnes des bonus alors que tu joues même pas Z. Donc bon. <rire> euh, serre de bronze. Bonus au dégât augmenté de 40 à 50%. Alors oui, la serre de bronze est moins jouée. Mais c'est très très très très fort. Hein. Contre des du dive, contre des Eratul de tout ça, c'est très très très très fort. Et même des tanks, hein, c'est très très très très fort. Donc c'est un free up. Ok. Résurgence draconique. Réduction du temps de recharge. Donc ça, c'est le talent sur le Z. Ça, je comprends qu'il le up. Parce que c'est pas aussi fou que ça. Euh, donc c'est pas terrible. Terrible. Et contre de la hammer. Euh... Mais résurgence draconique, réduction du temps de charge augmenté de 175 à 2, bon ok, pas, ça ne changera pas l'équilibre des, des, des builds mais mais ok Sable en lisant, ralentissement, donc ça c'est l'ultime, vous savez sur le bac à sable comme j'aime bien l'appeler Ralentissement augmenté de 5 à 7%, le ralentissement maximum est toujours de 70%, en gros tu atteins plus vite ton plafond Donc le slow est plus impactant plus vite, c'est un peu ça peut être très frustrant hein, quand même euh, parfois Niveau 14, surcharge quantique, donc l'activable qui augmente les dégâts passe de 25 à 30% donc euh, bah, c'était déjà un talent bien mais qui était un peu moins joué mais avec le loop c'est très très fort donc... Euh... Je sais pas pourquoi il le up mais ok Moi N'yark par exemple, hein, si vous suivez un peu les Dignitash, euh, N'yark il adore ce talent, hein. euh, bah, il est content N'yark hein. grand sourire 20 bénédictions ben, du vol de bronze, alors ça c'est très bien parce qu'ils avaient rework le talent, au début c'était pété, et ils l'ont cassé et ils avaient jamais remis le truc euh, comme il devait être et du coup c'est très bien Réduction donc temps de recharge réduit, je rappelle c'est maintenant c'est un activable qui dure 5 secondes je crois un truc comme ça Mais pendant 5 secondes tous vos persos autour de vous tous vos potes réduisent le temps de recharge de vos compétences Donc ça c'est cool, c'est 30 secondes de temps de recharge et maintenant le réduction du temps de recharge accordé lorsque vous touchez un héros avec le Q A été réduit de 8 à 1 parce qu'avant c'était 8 secondes si vous touchiez un mec mais bon du coup vous l'avez plus souvent donc c'est pas mal Voilà l'idée c'est nous n'avons pas touché à Kroï depuis longtemps donc pour lui a free up je sais pas pourquoi. Jaina! <rire> Bonus aux dégâts augmentés sur le Z, la tempête de neige, donc un talent que vous ne devez jamais, jamais, je dis bien jamais prendre. Bonus aux dégâts augmentés de 30% 70 à 70% 50%, à 50-100%. Tempête de neige n'ajoutait pas assez de dégâts pour compenser le manque à gagner par rapport aux autres talents de niveau 7, nous avons décidé de l'améliorer. Ils peuvent. En fait, le problème de ce genre de talent, c'est que c'est de la merde, de A à Z. Le, le fonctionnement du Blizzard est tellement nul à chier. En... Enfin, tu sens que Jaina, c'est un vieux perso, parce que le Z, c'est. C est, c est, ça date de l'antiquité quoi, c'est un, un truc nul et le truc c'est que du coup les deux autres talentsets sont très très forts sur Jaina donc ils essayent d'augmenter les valeurs mais non, il faut repenser le sort en fait si tu veux un jour avoir un build Z viable est, en fait c'est soit le truc est nul, nul, nul, nul nul, soit les valeurs deviennent tellement pétées que ça devient OP mais pas parce que c'est intéressant à jouer et fort Enfin, c'est juste parce que c'est débilement fort en fait et du coup, bah non les valeurs restent faibles en fait les valeurs restent faibles et non, jouez pas à Tempête de neige malgré tout. Le bill Z, c'est de la merde sur Jaina. Liming, alors ça c'est intéressant. Désintégration, le temps de recharge qui est passé de 30 à 20, puisque à une époque la désintégration était tout le temps jouée et l'onde de choc était un peu plus secondaire. c'était vraiment sur les mecs qui faisaient les plays. Mais avec les HGC, même s'il y a plus les HGC, avec les HGC puis avec les streams etc. Tout le monde se rend compte qu'onde de choc c'est vraiment trop fort sur euh, Liming. Ça permet de tout faire, onde de choc. Et bien le temps de recharge de l'onde de choc a été réduit de 20 à 30, ce que je comprends des intégrations qui passent de 30 à 20 je comprends si on échange en gros la, le temps de recharge euh, mais vous allez dire ouais bah, c'est un nerf de l'onde de choc non l'onde de choc vous devez pas l'utiliser pour des l'onde de choc vous devez l'utiliser pour finir un kill ou pour réussir un combo qui va valider un kill donc vous aurez deux nouveaux l'onde de choc si vous jouez bien donc ça change rien pour les joueurs de Liming en fait C'est si un bon joueur de Liming ça ne lui changera rien le nerf l'onde de choc donc euh, s'ils si veulent améliorer un peu la désintégration c'est pas, pas, pas, pas mauvais en soi. Orphea alors ça, ça c'est très intéressant euh, Orphea je le rappelle sur une patch note ils avaient fait n'importe quoi Alors, Je tiens à le dire, ils avaient fait de la merde sur Orphea Mais vraiment de la grosse merde Ce qui fait qu'il va falloir que je refasse un guide sur Orphea par contre ça, ça fait chier Mais euh, ils avaient fait de la merde Ils avaient détruit le build Z et le build E d'Orphea Il n'y avait que le build Q, le build A qui était viable Et bien ils viennent de dire Ok on a fait de la merde oh, On a fait de la merde Temps de recharge réduit de 6 à 5 secondes sur Orphea pour le A, le coût en mana est réduit de 40 à 35, donc le A coûte moins cher, donc c'est un buff du build A mais ça marche aussi sur le build Z et build E. Mandibule, les dégâts sont augmentés de 285 à 305, donc c'est un buff du build Z, mais même si vous ne jouez pas Z, vous avez des augmentations de dégâts sur le Z, donc ça augmente le burst général d'Orphea. Effroi, fonctionnalité supplémentaire, et qui c'est qui avait parlé de ça mais c'était logique, hein. c'est pas genre je suis un magicien, c'était logique. Hein. Faut que ça ait été supplémentaire, les, héros, les ennemis touchés par la vague des froids sont ralentis de 25% pendant 2 secondes. Maintenant il faut faire pareil pour Raynor. C'est-à-dire qu'il y avait un talent qui était trop fort parce qu'il offrait un bonus indispensable, c'était la force ancestrale je crois à de, de, niveau 1, et eh bien il fallait le mettre de base ce truc pour que ça marche sur tous les trucs, sur tous les, tous les builds. Et ouais, maintenant c'est fait, comme ça ça permet d'aller chercher d'autres talents sur Orphéa, le E de base dès la touche du E, les mecs sont slow donc ça fait valider les dégâts sur les ralentissements, etc, le contrôle et tout, tout ce dont Orphée a besoin pour ses combos, donc on revient en arrière mais sans revenir totalement en arrière puisque tous les, les slow à la con qui servaient pas à trop, qu'ils avaient mis sur l'auto avec la force chaotique euh, et, euh, et sur le 16, sur le le slow après avoir bouffé un mec, bah c'était des slows qui servaient à rien parce que sur le papier le slow aurait dû s'appliquer dès le E, bah c'est du bonus c'est des slows qui servent pas toujours pas, mais c'est on crache pas dessus. On a le slow sur le E maintenant et vous avez des slows améliorés. Donc c'est cool. Cauchemar effroyable, fonctionnalité supplémentaire augmente les dégâts de l'éruption des froids de 40 la quête toucher trois héros adverses avec la même éruption. Euh, donc avec la même éruption des froids, donc avec le E, ça augmente de manière permanente les dégâts de l'éruption des froids de 25 et de ralentissement de 15 Donc vous avez un build E avec la quête du 7 qui augmente les dégâts et le cauchemar effroyable donc le E, euh, cool, cool sur Orphère Qui est le plus facile à jouer je dirais sur Orphère en plus Tu spell c'est fort à bas niveau mais plus vous montez plus c'est dur Parce que euh, bah, vous êtes autoroute pendant le A Donc ça peut être très très dur En plus faut toucher la pointe donc c'est vraiment dur à jouer Et euh, le Z est plus ballsy Donc le E c'est quand même le plus simple Je conseille le E euh, Asso Chaotique Bonus aux dégâts augmenté de 50 à 75% Après vous augmentez toujours vos dégâts de E avec force ancestrale hein, et l'effroi euh, Assaut chaotique Bonus aux dégâts augmenté de 50 à 75 c'était donc sur la troisième auto vous aviez des, vous aviez, euh, des dégâts supplémentaires euh, sur le 3, si vous aviez les trois marques donc cool. Symbio. C'est pas, pas ouf mais c'est bien. Symbiose abyssale. Non, enfin, en vrai c'est pas dégueu. Symbiose abyssal. Fonctionnalité spémentaire touche un héros adverse avec mandibule, confère fait fait un bouclier de 180 points. Enfin 180 points pendant 3 secondes. Alors ce talent j'ai cherché parce que j'avais oublié ce qui c'était mais c'est de la merde en enfin. fait. <rire> c'est en gros au 13, si vous mettez le Z. C'est, euh, je sais plus, mais c est, c est, ce talent était nul à chier Donc ils ont, euh, ils, ont, euh, ils ont mis un buff avec un petit bouclier sur le Z C'est cool parce que c'était pas terrible hein, C'était vraiment pas terrible J'avais même oublié que ce talent existait tellement il était nul Mais du coup c'est pas terrible Mais au moins voilà, le talent a le mérite d'exister maintenant Magie de mort, euh, dégâts réduits Donc c'est l'auto-attaque Dégâts réduits de 104 à 95 En gros si vous aviez touché euh, avec vos 3 marques de KO vous mettez une auto sur un gars euh, Ça faisait dégâts de zone mais sans faire plus de dégâts sur la cible principale. Et bien maintenant justement le bonus de dégâts s'applique à la cible principale. Donc ça c'est un bon changement honnêtement, mais si je pense que le q et le E restent meilleur, la magie de morte devient enfin compétitive. Terreur latente, durée et le ralentissement, augmenté de, de 1.5 Donc ça c'est sur l'actif du Z après le E. Ce slow on s'en foutait de base donc ça c'est un bonus, bonus supplémentaire on s'en fiche, on s'en fiche un peu quoi. Euh, nous n'avons pas beaucoup modifié Orfea C'est pourquoi nous l'avons bichonné dans cette mise à jour C'est surtout on a fait de la merde et on corrige Mais c'est très bien, c'est très bien il faut le, Ça arrive de faire des erreurs, revenir dessus C'est un très bon patch pour refaire honnêtement euh, Et donc va falloir que je refasse le guide mais En vrai ça ressemble plus à ce que j'ai dit dans le guide Mais les valeurs changent tellement qu'il faut que je change Probius, Résonance, euh, l'objectif de la quête Donc c'est le meilleur talent sur, euh, sur Probius Ça ne veut pas dire que les autres sont nuls Mais lui est vraiment au dessus euh, bah, Maintenant au lieu de 10 à 20 héros pour toucher C'est 8 à 16, je rappelle que ce qui est important c'est d'avoir les 10 stacks Comme Murky c'est la quête intermédiaire qui est, bon est bonne Le reste c'est du bonus Donc vous touchez 8 mecs, vous avez le bonus important C'est à dire l'augmentation de dégâts sur le Z La troisième faille c'est bonus Alors bien sûr il faut l'avoir mais c'est du bonus Protection photonique, l'armure anti-sort de 30-40 points, pas de problème la pro sur la protection photonique C'est un bonus supplémentaire sur l'armure anti-magique et je trouve ça très bien 30 c'était un peu faible donc 40 c'est très bien surtout que c'est plus cumulable l'armure tout ça tout ça euh, Je vais essayer de voir le guide Probius évidemment Accélérateur de particules, dégâts, bon ça c'est toujours pas terrible par contre <rire> Accélérateur de particules, les dégâts augmentés de 10 à 15% par cumul c'est pas terrible en vrai euh, Barrière ionique, temps de recharge réduit de 30 à 25 eh Bah écoutez, euh, on va pas cracher sur le meilleur ultime de Probius hein, donc euh, écoutez c'est très bien euh, niveau 20, enfin le meilleur par défaut de Probus je dirais Niveau 20, champ ionisant, il n'y a plus de limite à la quantité de barrières ioniques actives Ça veut dire quoi Ça veut dire que potentiellement vous pouvez avoir plusieurs barrières ioniques euh, Donc c'est rigolo Mais euh, sauf vraiment à très baélo Et même à très baélo je pense que les mecs Enfin j'ai joué un peu à baélo aussi Probus, Même à très baélo les mecs pensent à taper les pylônes Donc honnêtement changement c'est rigolo parce que oui tu peux faire des lettres maintenant avec tellement tas de trucs c'est rigolo tout ça tout ça mais sur le papier normalement c'est jamais censé arriver d'avoir déjà avoir deux barrières en même temps c'est quasiment impossible mais euh, mais bon du coup contre les débiles bah, ça peut marcher mais bon c'est plus rigolo qu'autre chose euh, le vin, le c'est toujours soit la faille soit le A. Tassadar, capacité. alors Tassadar qui je sais beaucoup vont se dire quoi Tassadar euh, c'est dégueulasse etc Tassadar est une chips, vraiment maintenant Tassadar a aucune option défensive donc il y avait deux choix Soit ils augmentent euh, les dégâts, le côté offensif, soit ils augmentent le, le côté défensif Et bien ils ont fait le choix du côté offensif euh, boucle, bah, Point de vie augmenté de 1550 à 1650 donc un petit peu plus défensif mais ça reste une chips euh, La récupération des points de vie qui s'adapte Rayon de choc, le slow est augmenté de 25 à 30%, donc Un petit bonus Mur de force, le temps de recharge est réduit, logique, 21 à 18 secondes, donc ça c'est dur C'était un peu trop dur, 21 secondes Coût en mana réduit 60 à, 60, à 70 à 65, pardon Temps d'incantation réduit de 0,1 à blablabla bla bla, Et temps d'apparition réduit de blablabla bla bla bla bla. Alors ça faudrait que je... n'hésitez pas, pareil, Théo Crafter, si, si c'est les valeurs, en fait si c'est les anciennes valeurs du mur, ça serait intéressant parce que le mur était plus long à apparaître, il mettait plus de temps à pop, etc. etc. Donc j'ai l'impression qu'ils reviennent aux valeurs de base, mais je ne suis pas sûr que ce soit les vraies valeurs de base. Mais c'est cool parce que ça évite euh, un truc un peu contre-synergique où il faut s'adapter au nouveau temps. Les anciens joueurs de Tassadar sont moins chamboulés par le, le mur de force, donc ça c'est cool. Rayon de résonance, le slow sur l'auto est augmenté de 10 à 15, c'est une très bonne chose. Euh, je rappelle, ça marche sur larc euh, Donc c'est une très bonne chose. Charge statique, donc le, la quête sur le Q, puisque le Z reste le talent, mon guide encore sur Tassadar ne change pas, c'est juste que si vous, pouvez, vous avez la facilité de stacker facilement le A, bah faites-le hein, comme avant jouez là puisque le, le nombre de dégâts bonus par cumul est augmenté de 4 à 5 points, et le plafond maximum est augmenté de 200 à 250 points bonus sur le Q. La mulette Kaidarin, donc ça c'est le talent pas terrible, euh, je rappelle les talents sur l'auto sur Tassadar par essence sont pas terribles, euh, dégâts aussi supplémentaires augmentés de 50 à 75, bah, ça reste toujours pas fou, mais c'est quand même mieux qu'avant. Induction, merci Capitaine Audius Induction, bonus à vitesse de déplacement, la canalisation du rayon de choc de, augmenter de 15 à 20 Ça reste Bonus la vitesse de déplacement lorsqu'un héros adverse est toujours augmenté de 25 à 20 C'est bien hein, mais euh, le shield est trop important sur un perso qui n'a aucune escape, rien du tout Vous allez me dire bah oui mais là ça donne un move speed Ouais mais tu te routes pour pouvoir le faire Donc le shield est indispensable à mon sens. Niveau 16, volonté de l'exécuteur donc c'était déjà très très fort, hein, c'était ça ou le burst PV, pourcentage PV sur le Q volonté de l'exécuteur, bonus à la puissance de capacité augmentée de 15 à 20% c'est très fort, je rappelle que c'est encore une fois cumulable avec larc donc euh, allez voir mon guide Tassadar, c'est des changements attendus, honnêtement je m'attendais à ça donc c'est sans être trop fort c'est bien et il colle des tartines hein, Tassadar quand même mais très punitif je le rappelle correction de bugs bon là c'est des bugs assez rigolos sur l'IA tout ça tout ça donc je pense qu'on a fait suffisamment euh, de temps qu'est-ce que je pense du patch alors sur le moment j'ai trouvé que c'était vraiment euh, Buffalo Soldier euh, notamment sur Tassadar, euh, sur Cassia et Tracer avec du recul je pense que globalement la patch note est ok surtout sur l'équilibrage en fait les équilibrages sont très bons sauf sauf sauf euh, sauf pour euh, Deathwing, Deathwing c'est beaucoup trop sinon la plupart des changements sont vraiment pas mal certains ne vont pas assez loin je pense à Jaina euh, le Descartes cartes a ou Luisel où tu ne fais que crater la surface Mais sinon globalement c'était plutôt des bons changements, on refait assez cool, euh, etc. Chromie j'ai un peu peur Mais globalement les changements sont bien euh, C'est juste les rework sur lesquels je suis pas du tout... Euh... Cassia je trouve le rework pas terrible, hein, vraiment pas terrible du tout C'est... Euh... On casse sa niche, donc potentiellement le perso servira à rien. Et en plus de ça, c'est monobuild. Hein, c'est vraiment Cuspel, Cuspel, Cuspel, Cuspel, Cuspel. Pour moi, si vous ne jouez pas Cuspel, vous trollez hein, sur ce patch. Ça ne veut pas dire qu'il faut insulter les gens, je le rappelle. Mais pour moi, c'est du troll. Après, vous pouvez faire des tests en QM, tout ça, tout ça. Mais vraiment, le Cuspel, c'est trop fort. Donc, c'est monobuild. Tu fais un rework pour que le perso soit monobuild. Et en plus, potentiellement, qu'il soit mais, pas du tout méta. Donc, je trouve, le je trouve que c'est l'inverse de ce qu'un rework doit faire en fait. Donc... Euh... Voilà, je préfère qu'un rework donne le perso pété, qui t'a le nerf un peu derrière, parce que tu dois l'ajuster. Que, bah, en fait, euh, en fait, il faudra refaire un rework, quoi. C'est, un peu dommage, quoi. Donc, euh, donc, non, je suis pas fan du tout. Et pour Tracer, j'ai peur. Honnêtement, pour Tracer, euh, bah, maintenant, elle a du wave clear et de la sustain. Euh, genre, euh, j'ai un peu peur pour Tracer. Heureusement, il y a le qui donne de l'espoir, mais je suis, euh, non, les reworks. Il je... y en a un qui va être très dangereux et c'était. Enfin, tracer c'est assez euh, frustrant comme perso. Et Cassia. enfin non, j'aime pas quoi, j'aime pas du tout. Et pour ce qui est euh, lié des, des tours, bah c'est pas assez. Bon, moi je le dis vraiment, l'exemple c'est quoi C'est t'as un pneu crevé, au lieu de changer le pneu, tu mets de la rustine et ça va péter à un moment donné. Donc il faut continuer. Alors, mon autre vidéo arrive, il faut continuer de d'expliquer. Euh, faut pas gueuler sur les dents en mode activision Non, et pas dire vous êtes des cons machin. Constructif. Retour constructif Continuez à utiliser Reddit et les forums anglais Je sais forum français français bah, c'est dommage Mais forum anglais et, euh, et Reddit Et continuez à expliquer pourquoi malgré ces bons changements Pourquoi ça ne suffit pas euh, Vous avez ma vidéo pour vous aider Vous avez les discords etc Mais il faut continuer à leur montrer que non c'est pas bon Enfin le, le changement n'est pas suffisant C'est des bons changements Mais en fait il y a encore des tas de changements à faire Alors que bah, le, le problème et de fond en fait, le problème est de base est, tu peux fixer plein de petits problèmes derrière et quasiment c'est que des correctifs de bugs en fait, plus qu'autre chose Donc c'est pas assez, c'est pas assez. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos impressions, je sais la vidéo est longue, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions, me dire vos retours, tout ça, tout ça, partagez autour de vous, je fais plein de bisous. Et putain, je regarde le temps, c'est vrai qu'elle est très longue, mais il y avait trop de choses à dire. <rire> plein de bisous, à bientôt, je sais. Je privilégie là, le fond plutôt que la forme sur YouTube. Pourquoi je fais ça Les gens, ils se valent une vidéo de 5 minutes qui leur dit qu'en 5 minutes, tu peux devenir master, mais ça n'existe pas, et moi j'en ai marre. <rire> Pardon. Du coup, euh, réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Youtube, tout ça, tout ça, bisous. <rire>